Salut tout le monde, bienvenue dans ce mardi débat, mais on est mercredi, mais c'est quand même mardi débat, accompagné de mes deux euh, compères, compères, Idekun et poulain. comment ça va les copains Ça va super bien Luthor. ça va très très bien. Ça va magnifiquement bien, et je crois que dans ton, ta présentation, tu t'es trompé au niveau des, des doigts, mais c'est pas ouais, grave. C'est mélangé, et nous accueillons euh, notre joueur vedette à l'ES Monaco sur euh, PA Football, c'est... <rire> Ousma, comment ça va Ousma un plaisir, un plaisir de t'avoir comme à chaque fois. Ah, ouais. Ce que j'aime avec cet homme, c'est que lui, la langue de bois, il ne connaît pas et... Quand il parle, regardez un peu la tête didee et suivant la tête qu'il fait, vous allez savoir s'il si dit des dingues <rire> ou pas. Ah là, sincèrement, sinon on va faire attention ce soir. Ah, J'ai annoncé aujourd'hui. Déjà... Euh... Ah ouais, Walid. J'ai tu vois. J'ai annoncé aujourd'hui, je découpe tout. Voilà, y... Y... Y... il balance. J'en ai marre. Ah. On... Il... on vient comme des oufs. On va tout Il euh, m'a déjà. Qui à faire sauter euh, la section. Oh là ah ouais, il m'a dit les mal. Salut le chat, salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à vous les frérots. Comme vous savez du coup, Usman Kabil, un joueur emblématique de l'Est Monaco, le talisman, le El Capitano, le, ah. le joueur. Euh... Pour qui j'ai énormément d'admiration et que... avec qui je kiffe travailler tout simplement. Tu peux qui dire. Va non, nous donner son... ouais, on, en vrai. Et qui nous donne du coup qui va nous donner son avis sur plein de sujets. Et Luthor, je te laisse du coup euh, nous donner un peu, tu vois, les différentes thématiques. Ouais, bien euh... sûr. Et, bah, en vrai, à chaque fois, c'est vraiment on va Alors... essayer de, se... de se caler par rapport à, à Walid quoi. Voilà, comme d'habitude. D'ailleurs, Walid, c'est quand même le plus gros, euh, le, le, le plus gros gagnant de, de, de PES. Hein. Rappelle-le quand même, le meilleur palmarès. Hey, euh, Walid, c'est champion de France PES 2015. Allez, attends, Paladine, attends, attends, Imad, t'as oublié de dire est-ce que c'est encore nécessaire de présenter Walid Ah ouais, ouais, il ouais. chaque fois. Eh, ouais. <rire> Alors, est-ce que faut-il vraiment présenter notre <rire> invité voilà. Non, bah, Walid, il est chez Monaco. Les mecs vont dire forcément tu le sauce. Et voilà, Walid, c'est triple champion du monde PES, trois parties trois bah, victoires c'est hein. juste ça c'est s'arrête là ça suffit hein. c'est exceptionnel c'est deux fois vainqueur de l'e-football pro c'est une fois vice champion euh, de l'e-football pro l'année dernière avec toujours la s Monaco c'est champion de France PES 2015 et c'est chômeur depuis 8 et... mois voilà c'est ah non faut pas tacler <rire> comme ça mon ami non, hein. non un tout le monde le connaît je pense dans la scène PES et même dans la non, scène Non mais PES chômeur c'est surtout on va dire euh, chômage technique à ouais. cause de euh, à cause de, de bad de de nos amis de mec, chez Konami, on va dire. C'est un mec ouais. qu'on kiffe, on va pas, voilà, s'il y en a bien qu'on peut charlier, c'est lui. On alors On va je... pouvoir en parler bien comme il faut, justement, il y a juste, avant de présenter les thématiques, il y a Groupe qui nous dit, il fait quoi cette saison, du coup, Walid on va, on va y revenir, et le fait d'avoir un peu notre invité, on va faire enfin, Walid, on va faire comme d'habitude, les amis, on va présenter un peu, voilà, les activités, etc. Ça va être l'occasion. Donc, euh, le petit programme du jour, il y aura, euh, comme d'habitude, euh, les infos de la semaine. Mais évidemment, avec cet invité-là, on va forcément beaucoup parler d'e-football. Donc, le sommaire, messieurs, FIFA 22, roi des ventes. On a eu euh, les, euh, les chiffres et c'est impressionnant. On en parlera, du coup, on en débattra ensemble. Ensuite... On a vu apparaître cette semaine alors il y a plein, il y a eu plein, plein, plein de rumeurs sur eFootball, notamment ouais. celle-là, un nouveau nom qui a été déposé, ça commençait à se dire, est-ce que euh, ça ne va pas être un changement de nom pour eFootball Donc on en parlera juste après. Ensuite on attaquera sur UFL et on se posera la question avec un joueur pro, est-ce que ça peut être une alternative eSport crédible. Bien sûr, on parlera un petit peu du FL, forcément, avec ce sujet. Et enfin, deux gros sujets, deux gros sujets, eFootball, les clubs partenaires, parce qu'il y a notamment quatre gros clubs partenaires qui, euh, enfin, où leur contrat se termine cette année, donc quel impact ça va avoir sur le jeu. Et enfin, le gros morceau du gâteau, eFootball, une sortie imminente, point d'interrogation, on, on, en, on, en, on en débattra. Et, et Ousma, il a dit ce soir... Je lâche tout. Voilà. Donc, bah, euh... Doucement, quand même, frérot. Ah, C'est lui qui a dit ça. Écoute, euh... Non, non, doucement. Je ne le pas trop. Bah, je mais le fais pas trop. Oh, okay, ça, ça sera coupé au montage, de toute façon. Mais évidemment. <rire> mais évidemment <rire> la, la, si la rediff est supprimée, les gars, vous, a, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. <rire> eh bien, écoutez. Euh... Déjà, moi, j'ai un, un petit truc qui est hors sujet. Mais j'ai vu que ça en a parlé. Déjà, salut tout le monde dans le chat. J'ai vu que ça a parlé de la e Ligue 1. Euh... Il m'a. Ouais, justement, j'allais répondre secondes. à notre ami Group, euh, format Ligue 1, sans match nul, coach, on a marre d'essence A, ah, mec, à qui le dis-tu c'est vrai que bah justement, un petit mot, il y bien On a commencé la saison avec l'AS Monaco. On l'a mal commencé, clairement. N'ayons pas peur des mots. Je, on aurait voulu un, un meilleur début. On perd nos deux premiers matchs contre le FC Nantes eSport et les Girondins de Bordeaux eSport. Hier. Yeah. Euh, à chaque fois, tous nos matchs sont arrivés au pénalty. On n'a pas suggéré à chaque fois les doubles. Hein. Clairement, il faut, faut dire ce qui est. On est en travail. Ce on... c'est pas, se... pas les voyants rouges à l'arme totale. Mais voilà, on a, on a des ambitions. On a, on a travaillé. On va. On va se donner à mort. Je sais que ça fait assez cliché, genre en mode coach ou quoi, mais on a cœur de bien faire pour l'AS Monaco. J'ai vraiment envie de faire briller avec les joueurs, avec Walid aussi, même s'il ne fait pas partie du roster FIFA, les couleurs ouais, du club. Tu... Et euh, il reste 7 journées pour aller décrocher le top 6 et, et les qualifications au play Walid, Donc, voilà, on, on compte sur votre soutien, évidemment, hein, les mecs qui suivent l'AS Monaco, qui suivent chacun de nous, etc. Euh, et on va, on va absolument tout donner. Walid, euh, du coup, tu as suivi. Deux premières journées, deux défaites. Toi, tu es à la place de Mino euh, ou Rézia. Comment tu réagis C'est dur, tu commences… Euh, bah après, euh, c'est difficile de réagir comme ça. Euh, oui. Euh, sans faire euh, de la fausse subidité. ça m'est jamais arrivé euh, de, de, de, de, de commencer euh, deux défaites oh, directement. Là, là, là. Donc, euh, <rire> je pense qu'à à leur place, la solution, c'est d'essayer de, de, de prendre le positif parce qu'au final, ils perdent à chaque fois… Euh, après les 90 minutes, c'est pas comme s'ils prenaient des, des, des roosts 8-0, des trucs comme ça. Euh, après, c'est une question de réussite. FIFA, ouais, ça joue plus sur des détails. Euh, on voit bien que le niveau est vraiment resserré entre tous les gros joueurs. Donc, c'est que dans la tête. Du coup, ouais, c'est voilà, euh... bah, plutôt mental. Hein. Ouais, bien de sûr. toute manière, une compétition, ça se joue uniquement, enfin, pas uniquement, mais je veux dire, à peu près tout le monde. A... Ouais, ils sont tous très forts. le monde est fort, quoi. Ouais, la différence, elle est dans le mental. C'est vrai que euh, là, on rentre dans les Ligue 1 dans un circuit assez régulier où on a une journée par semaine. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on ce qu vit avec football Pro, Exactement. Wally. C'est pour ça que je on fais l'analogie. C'est parfait lui torter un boss, comme d'habitude. <rire> et euh, Du coup, ça va nous permettre d'avoir un rythme de compétition. Parce que tu as beau avoir un rythme de training, Wally, tu sais très bien, être le roi des trainings, c'est cool, mais compétition... Il faut la vivre et il faut, un circuit, il faut un circuit compétitif et plusieurs compétitions. Avoir un rythme dans l'e-sport, c'est comme dans tout, c'est fondamental. Là, 1 va nous permettre d'avoir un rythme. On a certes mal commencé, j'espère, hein, on va travailler. C'est sûr que je ne suis pas satisfait du tout hein, des, des résultats, comme les joueurs, hein, mais on est ensemble. Bon, J'ai confiance en bon, 1000% à, à mes gars et on va essayer de faire briller au maximum les couleurs du club. C'est là où je montre ah, le logo voilà. Kappa. <rire> ouais. vois non, voilà. là, -là, tu vois. Dernière petite question pour Ousma. Là, du coup, notre coach, notre grand coach, dit que c'est surtout au niveau du 2v2 que ça joue. Toi, bah, les derniers Pro, c'était du 3v3. Comment tu faisais pour avoir une telle… Parce que vous, en 3v3, vous étiez énorme. Vous voyez qu'il y avait énormément d'automatisme et tout. Ce qui manque, j'ai l'impression, à, à notre équipe FIFA, sans leur manquer de respect, évidemment. Je ne sais pas, comment ça se travaille, ça bah, bah pour, euh, pour, pour revenir à ça, ça en fait, fait peut-être un peu penser à la première saison de, où c'était de l'e-football pro, c'était du 2v2 avec, avec le On avait beaucoup de mal. Ouais. En training, on était au-dessus des autres, vraiment au-dessus. Euh, sauf qu'arrivée en match, comme c'est des BO2, ça veut dire qu'il fallait gagner euh, un match et faire au moins un match nul après pour euh, avoir la victoire. Euh, bah, on avait du mal. On faisait à chaque fois une victoire et une défaite. On avait vraiment, vraiment du mal. Et oui, c'était mentalement. Moi, je faisais beaucoup d'erreurs où, où je m'en prenais assez rapidement. Euh, à, à l'autre fille lui était euh, dès qu'il faisait une erreur il coulait ouais. après après on coulait tous les deux bah, en fait ça se travaille avec ça peut être le temps peut-être qu'au fil de la compétition ça va s'améliorer mais euh, mais en fait il faut pas tout changer l'idée c'est pas il faut absolument pas tout changer c'est pas parce que ça marche pas... pas comme ça qu'il faut tout changer parce que c'est là où tu ou justement tu vas couler tu vas perdre confiance et vraiment continuer comme ça et et, et tu se soutenir mentalement, après, après c'est que du mental en fait, T'as un t'as 3 euh, Parce que euh, vous, on vous, on vous a vu, euh, on a l'impression que vous jouiez euh, les yeux fermés. Je pense qu'Ali, euh, ouais, tu te dis, ils sont énormes les mecs, mais euh, Ousma, du coup, tu, tu nous dis qu'au début c'était pas si simple. Pas. Ouais, ben, mais... ben, justement, c'était pas simple, hein. réellement, vraiment, c'était pas simple. Ça, ça, je pense que ouais, toutes les équipes connaissent un peu ça, et moi je crois que ce qui a fait la force de, de l'AS Monaco eSports sur, euh, sur PES, à un moment, au-delà du fait que les joueurs se connaissaient parfaitement, donc chacun en voyait qu'il qu avait son rôle, Killu, hein, c'était un finisseur incroyable. Euh, L'autre fils c'était un peu euh, euh, le, le, la transition. Et Walid, c'était pour le coup, pour moi, hein, même si je ne sais plus si c'était dit officiellement ou quoi que ce soit, mais c'était un peu le capitaine, oh bah oui. celui qui, euh, qui, qui, qui, qui était entre guillemets le boss de l'équipe. tu vois. Et je me demande si dans l'équipe FIFA, après, c'est vrai que mettre un capitaine quand il y a trois personnes, c'est un peu plus simple FIFA, que de le que faire dit, quand hein. ils sont deux parce que ça met tout de suite une hiérarchie entre deux, donc euh, tu bah, vois Effectivement, nous, on l'a fait la première année, comme l'e-football, c'était du 2, 2v2, bah, ouais. justement, on avait installé ça, et les ouais. équipes qui, euh, qui sont allées le plus loin à l'e-football pro, genre, il euh, y avait quoi Il y avait le Barça, il y avait nous, il y avait euh, même le Celtic au début, euh, qui oui. roulait sur tout le monde avec les il ouais. euh, y avait oui. une, une petite... quand euh, même une hiérarchie, il y avait ouais. avec un ouais, capitaine, le Barça, ils avaient leur, ouais. leur capitaine, en fait, il faut suivre le modèle d'un joueur, c'est enfin, ça. L'un doit s'adapter à l'autre. Sinon, c'est cuit parce que tu peux mettre les deux meilleurs joueurs euh, du, du monde. Si chacun va jouer à son style, en fait, il y, y a des moments, ça ne collera pas. Alors, oui, c'est très fort individuellement, mais il y a des moments, ça ne collera pas. Alors, quand il y en a un, même peut-être un tout petit peu moins fort, ou vas-y, même c'est le moins, le moins fort de, de l'e-football pro. S'il s'adapte au jeu de ses coéquipiers, mais il va être mille fois fort. plus important qu'un qu joueur. Là, la grosse différence, euh, euh, bah, Imad, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est que le format, là, c'est qu'il y, un... y a deux matchs en 1v1, et un match en 2v2 donc oui, ne ouais. pas focus à 100% le 2v2 donc, ouais s'ils font le boulot en 1v1 normalement on n'y va jamais au mais il faut, ouais. il faut le travailler parce que finalement c'est particulier, euh... particulier mais tout ce travail on est des joueurs professionnels on représente un club professionnel moi ça fait des années que je suis dans l'e-sport Walid de le sait très bien euh, on n'a pas on pourra aller chercher des performances bien sûr c'est du travail c'est des automatismes c'est du saignage il n'y a aucun joueur e-sport digne de ce nom qui me dit que je pas saigné tel ouais, ou tel jeu. De millions, millions. Genre, on a des joueurs sérieux, on a des joueurs qui sont assidus. On a mal, compé on a mal commencé la compétition, mais c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens et j'espère bon. vraiment qu'on fera le taf bien comme il oh, faut. Ah, pardon. Et bah, euh, très, très belle conclusion. Bah écoutez, Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le premier sujet, FIFA 22, roi des ventes. Donc Là, il n'y a pas de contestation euh, possible hein, puisque c'est des faits. Imad, est-ce que tu as les chiffres euh... Ouais, je... ouais c'est assez incroyable, ouais, en, incroyable en vérité les gars, parce que bon, je vais vous donner un peu, avant de vous donner les chiffres, je vais vous donner les, le top 3, enfin, le premier c'est FIFA 22. D'accord. c'est fou ça, parce qu'il y a eu des jeux incroyables qui sont sortis euh, cette année. Et, et, bien, et je rappelle les gars que c'est euh, les meilleures ventes entre guillemets en 2021. Le premier c'est FIFA 22. Ouais, ça que veut dire sur 4 EA, points. Hein avec un sur fifa 22 avec 1,59 million de ventes wow. c'est un truc incroyable depuis Le quand, to... quand c'est toute l'année 2021 en fait 1,52 ouais, 1,59 million de ventes attention mm -hmm. ce qui est ce qui est ouf c'est que fifa 21 comme je disais tout à l'heure à mon cher ami ali FIFA 21 se classe top 3. Il est 3 oh. des meilleurs ventes. Du coup, le deuxième, de c'est PES. Le deuxième, c'est Mario Kart 8 de luxe, ah. Absolument pas. <rire> bon, je préfère te dire les choses comme ça. On, ah, On va pas. Ouais. Ah, il doit être 4ème. Imad être... mais... il il il il il a... bah, me l'a dit tout à l'heure, mais c'est absolument choquant. Déjà, sur 4 mois, ça vend 1,5 million de jeux. Ouais. Euh, ça éclate tous les autres. Et puis, le 3 c'est FIFA 2. Enfin, c'est ouf. Parce que, ok, éclater les ventes sur 4 mois, d'accord, c'est le, le cycle ouais. de sortie, on va dire, commercialement d'un jeu de foot. C'est normal que la grande majorité des ventes ouais. se fassent en septembre. Mais que de janvier à, à juin, août, etc., FIFA 21 vendent plus de jeux que, bah, que quasiment tout le reste des jeux vidéo, ouais. c'est phénoménal, en, fait. Et, en euh, fait. et Jalil le dit, la, la commune râle H24, mais au niveau des chiffres, c'est choquant. Est -ce que... Sachant ouais, mais... que la plupart de l'argent que se fait y est... C'est d'ensuite ouais. et On pas, pas comptabilisé de... dans ce classement. On n'a pas les ventes de l'année dernière. J'aurais bien non, aimé comparer. Non, ai... je pas eu les comparaisons par rapport à l'année dernière. Mais en fait, tu vois, il euh, y a Fresh que je salue qui nous dit, c'est souvent acheté par habitude. C'est totalement ça. En fait, euh, tu achètes tes cadeaux de Noël une fois par an en général pour ceux voilà, qui fêtent Noël, etc. C'est un rituel en fait. Ton FIFA, il sort, tu l'achètes. Je pense que... Enfin, pas, je pense, le football est le sport le plus populaire du monde. Il y a énormément de gamers, c'est c'est exponentiel hein, depuis des années. Voilà, il faut pas être un, un crack pour faire finalement la conclusion qui est que en fait, il faut un jeu de foot pour un amateur de jeu de de football en règle générale. Et bah tu tournes automatiquement vers FIFA. Et je pense que beaucoup euh, ignoraient même les dernières années, les gars, même sans le football. Hein, Alors que c'est encore dans le game, hein. FIFA 20 il s'était vendu à 1 192 517 exemplaires. Donc, c'était déjà énorme. Ouais. Euh, sachant que euh, 21, il y a eu aussi le confinement qui a fait qu'on est beaucoup est plus ça. resté chez nous. On a totalement. beaucoup plus joué. Je pense que l'e-football, mon docteur, je ne vais, vais pas te mentir, je pense que ça n'a eu aucun intérêt, on était tellement peu à jouer à PES que je pensais pas... Ouais. Ça. Moi je dirais plus que eFootball, c'est plus PES ces dernières années qui fait que FIFA bat des records comme ça. Ouais en fait Et... c'est t'as le... un truc que tout le monde achète toi, toi Ousma t'as as acheté FIFA euh... Non, moi je ne l'ai pas acheté, moi j'ai fait euh, partage, j'ai pris le compte d'un mec pour, euh, ah, pour l'avoir ouais. gratuitement. Mais... <rire> non, il l'a acheté, il l'a acheté, tu l'as acheté, donc effectivement tu l'as Tu l'as quoi frérot rentre pas dans le il détail. Voilà, ah, Bref, il peut l'acheter, il l'a acheté. Non, non, en fait, Juste je pense qu'il est rentré télio. dans le euh... <rire> premier c'est c'est logique, en fait, pour les gens d'acheter. C'est rentrer dans, dans, dans, dans le quotidien des gens, euh, maintenant, depuis des années. c'est euh, Je les vois, euh, euh, tu vois, sur des vidéos YouTube, en général, on, on va se faire un FIFA, on va se faire un truc comme ça, comme avec NBA 2K aux états unis on va se faire un 2 en, en, en France, ça. on va se faire un FIFA, il y a personne qui dit on va se faire un, un, un e-football ou un PES. C'est rentrer dans leur habitude, parce que c'est le football. C'est le sport le plus populaire. Et je pense pas que c'est forcément lié à e-football, peut-être indirectement ou, ou de loin, mais... Euh, Vraiment, le FIFA, FIFA est, est, est clairement au-dessus de, de, de, de, de, de PES. Et en fait, il ne boxe pas dans la même catégorie. Ouais, ça veut dire ça. que le football fait quand même ses chiffres. Euh, si on parle juste de bénéfices et tout ça. Hum. Oui, puis Konami a toujours fait ses chiffres, malgré que, que FIFA est un mastodonte. Et, et, et je pense que Konami se, se, se contente de ça pour l'instant. Est-ce que. Ouais, euh, je... C'est ce bien dit. Ouais. Excuse-moi, Iman, mais les gars, est-ce que ce n'est pas, pas un peu bizarre Parce qu'en fait, d'année en année. Nous, on est des vieux un petit peu, donc d'année en année, on apprend que les jeux ils sont de plus en plus critiqués et quand tu regardes les ventes, ça ne fait que de monter. D'année en année, on dit c'est le pire FIFA euh, l'année d'après. Oh, c'est le pire celui-là, celui-là. Ouais, mais c'est pas une dimension. Vas-y, Ali. Moi, je vais faire une, euh, une métaphore culinaire comme, comme oh. Imad aime bien faire, mais euh, en allez, gros, c'est comme profite. si tu étais dans une ville, tu as, as, as, as, as 10 boucheries et la qualité des boucheries baisse euh, d'année en année. Bah, même si la qualité de la viande baisse, en fait, au bout d'un moment, tu vas quand même acheter de ouais, la viande. ne va pas en acheter plus. Bah non, mais c'est pas qu'on en achète plus. Bah, Pourquoi là, euh, là, Il y a les les peut-être plus vu. de gens qui jouent euh, aussi Ouais, là, les ventes, c'est ça, même, ça, est ça qui, est, qui est ouf. Il y a peut-être plus de gens qui jouent qui ouais, là, ont accès aux au consoles. Pour, en fait, pour moi, aujourd'hui, en fait, FIFA, les gars, il a dépassé le, le stade, en fait, du jeu vidéo classique. Un, en fait, ça fait partie des... Ça fait partie en fait de la vie de tous les gens. C'est un phénomène de société. Ouais, il faut qu'on y Et il y a eu un très bon message. Encore une fois, il euh, y a une personne qui parlait de l'aspect casu du jeu. En fait, c'est c'est tellement ça, tu vois, c'est-à-dire que, attends, je, quoi, je, je deviens flou ou ah quoi, ouais, là, on va es plus je parle, plus eh, je disparais, plus Walid -E y parle, plus Walid -E y parle, et plus, euh, plus, mal, il, ah plus. Ouais. il va disparaître, t'inquiète, ça arrive. Ah ouais. Je vais revoir les vite fait les gars, les réglages, je suis désolé, mais je disais qu'en fait, FIFA, tu lâches chez toi, et tu joues pas forcément tous les jours, faut pas, en fait, faut dépasser ce qu'on qu voit sur Twitter à chaque fois, et Twitter n'est absolument pas représentatif, de euh, voilà de tous les gamers entre guillemets t'as ton FIFA il est posé comme a dit Walid ouais, ouais bah vas-y petite soirée FIFA Pizza, FIFA, etc. tranquille ou je sais pas quoi. T'es pas obligé de saigner, tu vois. Les hardcore gamers, n'y euh, a pas que eux, quoi. Je ah pense que la grande majorité. Ils n'existent pas sur FIFA, en fait, les hardcore gamers. En fait, c'est des gens du quotidien, c'est-à-dire des gens de tous les jours. Quand ils jouent à la Play, ils jouent à FIFA. C'est pour ça que c'est pas que euh, mm. c'est pas des, les vrais gamers en, en général, ceux qui euh, entre guillemets la caricature du geek qui est toujours chez ouais. lui, tout ça qui joue à la Play. Mm. Il y en a quelques uns sur FIFA, c'est vrai, mais là, là, euh, la majorité de jeux, ils, sur... ils sont sur des, des vidéo alors que les vrais euh, les, ceux qui jouent au football qui sont amoureux de... quand ils rentrent chez eux bah, ils veulent de... ils veulent encore plus de football bah, ils mais on entend très mal je sais ouais. pas si vous là, aussi vous avez un problème, ouais. ouais, ou... euh, problème de micro. mais euh, le, le le truc qui est fou et, et est-ce que là il est a pas fait un comme vous dites le fait que ça devienne une habitude d'achat c'est incroyable c'est-à-dire que là, on parle quand même d'un truc qui sort tous les ans et qui vaut euh, 70 euros. Ça ne vaut, vaut pas 5 euros. C'est pas ton petit journal que tu vas acheter une fois par semaine. C'est un gros truc, ouais, cher. Ça, ça reste une fois par an. Oui, mais c'est quand même une prouesse. Il y, a, il y a peu de jeux qui ont réussi à faire ça. Enfin, Peut-être les call of à un moment où ils étaient vraiment… Mais encore, ça s'est essoufflé. Mais bah, est... Le football, et comme je disais, c'est le sport le plus populaire. Et voilà, c'est le football en le fait. Foot, euh, PES pour Avec je le pense, 4. Euh, énormément de personnes Ça n'existent plus voilà, tu vois, il n'y a, pas... a pas vraiment de rivalité en plus, tu sais, il n'y a pas d'alternative à FIFA. Euh... Non mais c'est surtout de... ça, ouais ce qui de... fait qu'ils explosent absolument tous les chiffres, c'est ouais, que d'année après... en année, en fait, de jouer à PES, parce que, allez, mais on ne va pas parler après, du FL pour l'instant, mais jouer, jouer à jeu. PES, euh, moi j'ai déjà, déjà été victime de ça. Euh, je suis passé à PES en 2016 et, euh, et j'étais très bon à FIFA avant. Et en fait, en soirée, on me disait "Vas-y, euh, tu, tu, tu sais jouer à FIFA et Je disais vrai, "Ouais, mais moi je joue à PES. Il me disait "Ah ouais, tu joues à PES. Donc en fait, c'est devenu chelou. tellement, ouais, ouais. ouais c'est devenu coup, tellement un du truc coup, de ouf. Je sortais de la soirée, vas-y, vas-y." -va, mais, mais tu vois, es, en fait, t'étais vu comme un, ah, un mec bien. trop bizarre, tu <rire> vois Jordan <rire> dans la vidéo de Mister V. Jordan Ouais, voilà, exactement. Il est pas. J'ai rien. la vidéo. Mais tu vois, mais ça c'est le, ça après c'est marrant, mais c'est tristement marrant, tu vois. Là, Mais c'est clairement ça, tu vois. Bon, vrai. bah, messieurs, ne nous égarons pas. On va continuer Bien notre suis. débat. Mais comme quoi, voilà, FIFA, quoi qu'il arrive, même s'il est critiqué, c'est quand même le jeu le plus vendu. On va passer à Pro Powerful Football. Alors que je vous explique un petit peu euh, cette petite histoire. Euh, est apparue. D'ailleurs, j'ai un petit screen normalement. Voilà est apparu euh, un, une nouveau, un nouveau nom déposé, ça a apparu sur Twitter. Enfin, on n'a pas tout compris et certains commençaient à s'exciter. Ouais, euh, Konami, avec la catastrophe du football, ils vont changer le nom du jeu, etc. Alors ça aurait pu être crédible d'ailleurs, pourquoi pas? Bon en fait, c'était pas du tout ça. C'était tout simplement un, un jeu qui existe déjà, les gars. Voilà. Euh, ouais. Bon, déjà, euh, en ce moment, ça s'excite. Hein. Au niveau des rumeurs, là, euh, je pense que. Bah, en fait, moi, je vais commencer direct, excusez-moi, les gars. Déjà, il y a un truc qui est honteux. C'est le, le peu d'investigation des journaux et des médias spécialisés jeux vidéo ou autres. Je crois que mmh. j'ai vu un article sur le 20 minutes que notre très cher Pedrito a partagé sur Twitter tout à l'heure. Ah ouais euh, Ouais, euh, mec, j'ai vu deux articles. Hein. Je l'ai même fait remonter, tu vois, auprès de Konami, en mode. Euh, euh, voilà, après le désastre Voilà, je vous lis la page de, du 20 minutes Après le vu. désastre e-football Pro-powerful soccer, genre point d'interrogation Les mecs, en fait C'est ça qui me fout droit à chaque fois Depuis des années, je fustige ça dans, En général, tu vois, parce que Tellement on ne communique pas Pas dans la, la commune PES, c'est pas à nous de communiquer oui, C'est à l'éditeur, le... évidemment bah, En fait, les médias, ils ne se prennent même pas la tête Ça n'existe pas, ils passent par des mecs Ils un voient tweet, tu vois ils tapent PES au hasard Sur Twitter, ils voient un mec qui a fait un live Ou tu sais qui fait une vidéo ou un clip et c'est ouais, incroyable est-ce que c'est pas aussi la faute de bas de, de, de, de, de konami ah etc., là, ça, qui, communique, qui communique qui tellement est pas c'est exactement en fait, ce même tu que frérot. Ah, totalement je disais dit... le chat désolé désolé non non t'inquiète frérot je te disais vraiment je pense que pour dire la même chose je suis pas d'accord avec toi les journalistes toi ils doivent faire leur doivent faire leur investigation mieux avec tout le respect que j'ai pour eux et, et Konami aussi doit clairement communiquer. Pour, pour moi, perso, j'ai toujours été un oui. fan des jeux Konami, de PES, de tout ce que vous voulez. Euh, j'ai jamais entendu parler de ce jeu de toute mon existence, tu vois. Et pourtant, apparemment, il est sorti en 2016. C'est un, ouais, un jeu mobile. mobile, je crois qu'il est sorti qu'en Asie. Hein. Ah d'accord, ok. Alors, Carbo, ouais. il, Carbo, il dit apparemment, test pour les influenceurs sur la version 1.0 en avril, c'est vrai Luthor. On en parle à, dans on la vidéo. partie mon ami. Je Quelle crois... pertinence, Carbo incroyable. Croyez-moi, on a plein de choses à dire. Je reçois des DM, les mecs ils essaient de me sortir les verres du nez, je ne dirai rien. Alors, tiens, petit aparté, je sors beaucoup moins de vidéos sur YouTube parce que déjà il n'y a pas d'actu. Deuxième chose, comme vous le voyez, je fais partie d'un club, forcément il y a des infos que j'ai et j'ai pas le droit d'en parler. Tu n'ai pas envie de perdre ma place pour donner un truc, une info, une rumeur, quoi que ce soit. Moi j'ai envie de dire, moi, mais bon. Ah bah ça, ça voilà. Vas-y, Walid, on n'a rien à perdre, on va tout lâcher. Non, non, non, Alors, moi j'ai rien à perdre, je lâche tout. Non, non, non. non mais après c'est on, euh... on va va on, on va se recentrer. C'est vrai que alors que oh, tiens Walid, tiens, on parle de du coup là on parle de la communication. Mais euh, au niveau des joueurs pro, au niveau de la communication, ça, ça se passe comment C'est parce qu'ils communiquent pas avec le grand public, mais est-ce qu'ils communiquent un petit peu avec les joueurs pro sans rentrer dans les détails. Attends, es en train de de, de, de de spoil quand on parle des clubs partenaires, de l'e-football de l'e-sport, frérot là non, je parlais, là, je voulais, je voulais juste qu'ils nous disent en général, non oui, ils il il, juste... il, il nous communiquent beau, il communique beaucoup avec nous, on, et on a plein d'infos. Je vais de dessus, <rire> jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Ils ne communiquent pas avec nous depuis des années, ils il passent, oui, par parfois par des clubs, des fois, c'est ça peut être difficile ou pas euh, pour certains clubs euh, de, de les avoir. Mais nous, mais jamais de la vie, jamais de la vie, c'est impossible de les avoir. Moi, je me souviens à l'époque quand j'avais été banni rappelé euh, euh, en 2017 et imad. On a essayé de les joindre, on est passé par Konami, même par Konami France. Ils ne répondaient pas Konami Japon, donc euh, c'est ouais, pas nous les bien joueurs bien. Qui, euh, qui vont répondre. C'est pas possible. Bon, bah, je pense que on a notre quest ce qu'ils font en fait. Qu'est-ce qu'ils font alors par rapport à ça? Faut savoir que le Japon, c'est un peu particulier, hein. je ne suis pas expert du Japon, mais au niveau de la communication, surtout dans les entreprises, c'est un... complètement différent de, de nous. Déjà, ils il parlent quand c'est vraiment sûr à 100%, ils ne parlent pas trop des avancées quand ils travaillent, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, des fois, ça ferait du bien, un petit tweet, on travaille, machin, même si ça ne sert à rien. Mais nous les fans voilà au moins là là là il y a rien à part euh, des mecs qui sortent des rumeurs et moi franchement je fustige pas ces mecs là d'ailleurs j'en ai fait partie des fois j'en fais partie il y a des mecs qui disent n'importe quoi moi je préfère qu'on parle des rumeurs plutôt qu'on parle plus du jeu parce que si on a si on parlait plus du jeu depuis depuis depuis euh, le dernier tweet de Konami c'était quand Imad, on en a parlé euh, ce matin c'était quoi février je crois on avait regardé parce bah, que ils ont pas sorti un petit truc aujourd'hui enfin, bah, juste plus tard, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce soit lié Vraiment au Japon. Alors oui, il y a peut-être un truc culturel, mais... mais moi, par exemple, je joue à Dragon Ball Dokkan Battle, donc c'est des jeux mobiles. Mais en termes de communication, Bandai Namco, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, regarde, que je que... suis d'accord avec toi. Ah, parce que mm. tu, vois, tu sais que Sofiane, c'est mon pote. Voilà, bien il, sûr, il, bien il sûr, bien sûr. Et, et, ouais. et des fois, ils le disent. Que, euh, des fois, il y a des bugs et, et ils ne communiquent pas sur les bugs. Tu vois, il... Ouais, mais Ça, parce, parce que rigard. lui, il est, habitué, il est habitué à beaucoup mieux. Mais si Sofiane, ah bah, Sofiane <rire> il streamait quoi. ou il faisait des ah bah, vidéos sur Konami. Il l'a fait, il... fait, il l'a fait, crois-moi. Il l'a fait, mais demande-lui. Ok, peut-être qu'il manque d'infos de temps en temps. Mais demande-lui de faire la comparaison. Moi, personnellement, par par exemple, DB Légende, euh, ils, ont, ils ont lâché des leaks, mais tu vois, des trucs trop bien pensés, où ils ont caché le nom des futurs persos ouais. dans non, une non, espèce d'écriture. Tu vois, c'est bien foutu. Je ouais. pense vraiment que... Alors oui, il y a un côté culturel, mais il y a aussi quand même nos cracks génies de chez Konami qui sont qui sont puissants tu vois en termes de voilà ah, faut dire ah, ce qu'il y a ils sont pas, plus en, plus en plus termes plus de communication ils sont catastrophiques c'est catastrophique on, on peut parler alors je sais pas vous préférez qu'on parle de la communication ou du nom moi peu importe je peux vous lancer sur les deux et Imad qu'est-ce que tu préfères on part sur quoi comme vous voulez en vrai moi j'ai pas non pas, pas le là... nom mais tu vois je me posais la question et d'ailleurs je vais vous la poser. Euh, est-ce que ce serait alors du coup on le sait ça c'est pas c'est pas vrai c'est pas efootball qui change de nom mais est-ce que ce serait pas bien qui change le nom du e football. Il y a eu un tel bad buzz. Euh, le jeu, il a, il, a, il, a, il a été la risée du monde du jeu vidéo pendant des mois, euh, alors qu'il changeait de nom justement pour... Euh, je sais pas. Tiens, Walid, tu rigoles. Qu'est-ce que tu en penses, toi Je pense qu'au fond de nous, on, on souhaite tous un retour euh, du nom euh, PES. C'est la réalité, mais... mais euh, vu la manière dont ils réfléchissent, je pense vraiment qu'ils auront à faire quelque chose du bad buzz. Ils s'en fichent complètement. Ça veut dire que... Ça sera e-football, ça sera comme ça. Ou, ou peut-être qu'un jour, il va se lever, le, le, le, un mec chez eux, il va dire bah, « Bon, maintenant aujourd'hui, on va changer, ça va être euh, je sais pas quoi, moi, un, un autre jeu e-street football, ou je sais pas quoi. <rire> » En fait, c'est comme ça. C'est leur façon de penser. Le jeu n'est pas sorti. c'est Ils sont dans une optique comme ça. Ils vont aller au bout de leur idée. Ils vont mourir avec leurs idées. Et, pas et, et, et, ah, et là, on, on peut parler de la culture du temps, pays. Hein. C'est comme ça. C'est Ils vont au bout de leur idée. Tiens, Fresh, c'est c'est pas faux ce qu'il dit, il dit, hein. il dit euh, même en inter-entreprise, il communique pas. Euh, Konami UK, il y a des choses dont, dont ils sont pas au courant de ce que fait Konami Japon. C'est ce, voilà. ce que ouais, Walid m'a dit tout à l'heure, c'est que, ce que via que Konami fait, France, en fait, ils ont zéro info. Ouais. Et des fois, on, on apprend des choses de rumeurs et finalement après, c'est enfin, oui. Ah, surtout ça, surtout, surtout avec notre euh, ami Réna. Non voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire, il y, y, y a des infos, et m'a tu confirmeras, il y a des infos. Que Renan a sorti avant même que des personnes chez Konami France oui. n'en aient la moindre moi, idée. Veux... Oui, on... moi, je... C'est un truc de malade. Alors qu'il y en a qui de... disent ah, que Renan, hein. il dit que des conneries. Ah non. Il en dit, là... il en dit. Non, mais on... non, il en dit comme tout le monde. Bah, mais il y a, il y a des rumeurs. ratio, crois, il est incroyable. Il y, a, il y a des rumeurs, mais il a un bon ratio de victoire. Ouais, ouais, bon ah ouais. que Pour les avoir, c'est que soit tu as un contact là-bas. Euh... Ah bah oui. Ah oui. Sûr, sûr, sûr. Mais c'est difficile vu comme ils communiquent. C'est vraiment compliqué d'avoir. Soit tu les as moi, ouais, en fait, moi, moi je pense vraiment que je me suis toujours posé la question comment ça se fait déjà qu'il les... y a des modeurs qui ont les codes des jeux parfois avant la sortie, qui t'annoncent ouais. euh, les, les ouais, musiques du trucs. jeu, leur... certains trucs du leur jeu. Leur système n'est pas infaillible. Hein. Et, et, et Renan, ça fait de des leur. années qu'il a des news. <rire> et moi, je me suis toujours étonné <rire> qu'il n'y ait ah pas ouais, eu en fait, un, un mec qui lui dise Frérot, arrête. Imagine, imagine, nous, imagine nous, on fait ça. On tweet tout ce qu'on sait, dès qu'on le sait, on balance, on balance, on balance. Moi, je sais rien, frérot, moi, je sais absolument rien. Bah, moi, alors. Moi, je sais. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible, tu vois. T'as plus d'infos, t'as plus d'infos. Parce que le mec, il dit, vas-y, tu balances tout. Mais encore heureux qui tweet. La communication de Konami, c'est 80%, c'est Renan. Mais c'est pas. Ça se trouve, il est en Ça se trouve, il est en De Konami, de eFootball, machin, c'est Renan. Après, après. Après, regardez, il y a aussi, on a, on a exactement le même cas de figure sur FIFA, sauf que... Qui yeah, est, communique beaucoup plus que Konami. Mais regardez par exemple les comptes comme, euh, tu sais, les. Ouais, mais c'est différent. Gérifs, pas il, que... il te leak les oui, différentes cartes, mais etc. C'est des comptes euh, Donc, je plus ou, ou moins secrets. Hein. Alors que là, Renan, lui, c'est son blaze. Il s'affiche sur <rire> ouais. YouTube, on connaît ouais. sa tête et Renan tout. Reynan Galvani, 4 ouais. de ah ouais, l'Alouette. Ouais, euh, il y a tout. Il y a, a tout. Non, et, et, puis, et puis les leaks de FIFA, euh, bon, on en a entendu parler, mais apparemment, c'est des employés. On ouais. sait quelle est la source. C'est des employés qui monnaient. Les leaks, ouais. donc en fait, ils il donnent le nom des cartes et les visuels en avance contre de l'argent. Euh, là, Renan, article, je ne suis pas certain qu'ils touche quoi. une cacahuète, tu vois, mais... Ils paye plutôt. Ouais. Donc... Euh... Ouais. Et, et, et... Après, pour revenir à Luthor, au changement de nom, excuse-moi, ouais, peu... moi, la vérité, si ça... En fait, bien sûr, PES, est historique. Je pense qu'il faut boucler la boucle et, euh, et en vrai, faut... aujourd'hui, quand tu dis PES, même les dernières années... On y jouait, moi, tu sais, dans ces fameuses soirées à Lille, je disais à ah, mes potes que je jouais à PES, je disais que le gameplay, que le jeu ah, était le meilleur, mais les mecs, dès qu'ils entendaient PES, il oh. y avait quoi Il y avait Minitel il y avait Adriano Pevasi Harry Potter à et les cathodiques les gens en fait pour vous savez faire le coup du foulard c'est que des trucs comme ça ils ont une anecdote sur le jeu Rosales tu sais qui sait faire la virgule Djibril aussi tu vois que des et en vrai le délire c'est que pour moi un changement de nom c'est pas forcément négatif mais on aurait quand même dû clôturer cette boucle incroyable de la série Pro Evolution Soccer de la meilleure des manières. Là, quand je pense à Hommage PES, je pense à la vidéo de Monsieur Quinton qui est malgré un youtubeur, malgré qu'il soit un youtubeur, etc. C'est un random comme nous, tu vois, en tant que joueur mmh. PES. Et je trouve ça assez, assez ouf. D'ailleurs, il y a aussi Samo TV qui a fait un, un travail vachement intéressant sur YouTube. Ouais. Euh, N'hésitez pas à aller le follow, les gars, si, si vous avez l'opportunité. Il fait Donc, des vidéos vachement débute. sympas. Ouais, je crois que c'est samo ou Samos TV. Si tu nous écoutes, frérot, je suis désolé de voilà, décorcher de, un peu ton nom. Voilà, tu, tu passes en fait le, le délire de PES et tu pars sur un nouveau nom en fait, qui symbolise la réussite, la gloire en gardant ton identité. Mais là, voilà ça, le coche, clairement, il a ah, été il raté. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils va... vont rechanger encore une nouvelle fois Parce que ce serait quand même un aveu de faiblesse monumentale. Hein. De faiblesse, Alors, sachant que les rumeurs disent qu'ils il, il changeraient un peu le gameplay, l'emballage et tout, de toute façon, c'est un aveu de faiblesse. Parce que, euh, comme, comme dit Walid, <rire> s'ils voulaient mourir avec leur, euh, leurs idées, ils, auraient, ils, auraient, ils seraient restés sur leur, euh, sur leur idée première, ils auraient amélioré juste un peu les choses. Et... Après, ouais. ce n'est pas sûr ce que je dis. Ça, c'est des rumeurs. Et ouais, après il n'est si pas grave. sorti quand même, tu vois, genre le vrai jeu final, il est pas sorti, le vrai ouais. gameplay. Les... Oui, mais tu vois ouais, si quand le jeu final il sort, le jeu il est complètement différent de ce que ouais. vous avez train depuis des mois, c'est un aveu de faiblesse, je suis désolé, s'ils si remettent le carré remettent le, le pressing deuxième. Non, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est qu'ils ont juste vu, euh, ils ont ouvert les yeux, ils ont en en de yeux, de tellerie, vu que leur jeu ne marche hein. pas, que c'est n'importe quoi, qu'il y a des bugs partout, qu'il y a des frises, qu'il y a des têtes bizarres. Ouais, de parler. Oh là là, j'ai envie de parler du gameplay, là <rire> Ah non, c'est ouais. pas possible, t'as vu N'importe qui le voit, 4... moi. Mon 4... petit cousin était venu, il a regardé le jeu, il m'a dit « Mais c'est quoi ça ?» C'est pas possible, t'as vu, je peux pas jouer, t'as vu C'est pas normal, ah t'as ouais, vu. Heureusement qu'ils s'en rendent compte. Heureusement Ouais, mais en vrai, en vrai... Mais ouais, normalement, pour moi, ils s'en rendent compte avant que le jeu sorte, ça fait clair mois, c'est clair clair Ça fait 6 ouais, mois pour s'en rendre compte de ça Bien même, moi honnêtement, les gars, Vous je pense que je ça pense à la question. Des fois, je dors comme ça et je repense à ce délire, tu vois. Je suis tranquille dans mon lit et tout. Je me dis, mais attends, le jeu en fait, il a fait un bad buzz monumental. Euh, ça a été catastrophique. Et ça l'est encore. 4 heures, normalement, euh, il en a fait, enlevé du store. En fait C'est simple, moi, c'est un coup de fil. Euh, Allo, oui, les amis. Voilà, communiqué officiel. Ok, on s'excuse comme ils l'ont très bien fait. On s'excuse et on revient plus tard. Notre jeu n'est pas prêt. Mais le laisser en circulation, ouais, c'est compliqué. Est -ce tu ça, est vois. En fait, c'est ça le délire. C'est comme si demain, je ne sais pas, tu as un concessionnaire, je ne sais pas. Oui, la voiture, il qui... y a une voiture, une voiture. Sur qui explose. Voilà. Il ah, s'excuse, on co... va travailler, mais il s'excuse. Ouais, tu, tu, tu peux roule là, quand il même l'utiliser, en... tu vois. Ouais. Tu vas te manger un mur où les freins vont lâcher, mais tu peux encore l'utiliser, t'inquiète en fait pour moi l'erreur monumentale c'est ça parce que pour moi en fait rien n'est réversible tu peux bah oui. avec une bonne communication avec une bonne vision et parfois très simpliste hein, faire les choses bien comme il faut mais là, as dit quand même deux choses euh, dont on n'est pas habitué avec Konem. il a euh, d'ailleurs on est on est chez pro powerfully football luttant on est où là comme sujet là ah, c'est e football euh, on discute -moi. déjà on discute ouais c'est nouveau le Imad en mode voix aiguë ouais ah, c'est quand quoi, il ouais. est fatigué qui c est c est derrière. en fait je, je suis fatigué en fait voilà hier c'était compliqué avec les Ligue 1, on est en mode voilà travail intensif tu vois on est comme rocky tu vois quand quand <rire> il perd euh... il perd contre qui rocky apollo creed non. ah non contre... Il perd contre tout le monde ouais, il perd contre non maintenant <rire> il revient il s'entraîne dans la neige dans tu le vois, 1, quoi, il on... perd contre apollo creed Ivan il il drago. Deux, il non, c'est que dans le 3, il, il Drago, Drago. Tu vois. Ouais, il vient, tu vois, je suis un peu. Il, fatigué, il perd pas contre Drago. Non, non, il perd pas contre Drago. Non, non c'est euh, a... Apollo ah, Creed non, qui Drago. se fait non, non, tuer. C est c est c est Creed qui mais est-ce qu'on est, est, qu est vraiment est pas là Il juste tuer, frère. Est-ce qu'on est vraiment là pour parler de parler de Non, non, mais ouais. Je rebondis juste sur le commentaire de Super SuperGPL qui dit Mais deux ans pour ça. Je suis d'accord, par contre, pour moi, ça fait pas deux ans. Pour moi, ça fait 4-5 ans que le jeu évolue très peu. Et que on est dans une boucle temporelle, messieurs. Là, je... Non, mais c'est vrai. Mais si yes. jamais cette transition, elle ne s'est pas décidée en six mois, en fait. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils y pensent. Et, ça... et pour moi, euh... ce qui justifierait le, le peu d'évolution, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau du contenu de 2019 à 2022, c'est qu'ils travailleraient sur le jeu. Donc pour moi, ça fait au moins quatre ans qu'ils sont en train de penser à ça. Et donc quatre ans pour ça, c'est un scandale. C'est un putain de scandale. Messieurs, on va parler de d'UFL et on va parler oui. surtout d'eSport. Alors, euh, oui. notamment avec notre copain Walid, UFL, une alternative eSport. Alors, Walid, on sent que tu es, euh, es un peu blasé au niveau du football. Est-ce que UFL, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu pourrais te mettre à fond sur UFL c'est quelque chose euh, qu'on a déjà envisagé, hein, forcément, hein, c'est un nouveau jeu qui sort. Tout, les jeux. Euh, sachant que c'est un ouais. jeu qui est aussi partenaire avec bah, Monaco, euh, du coup, euh, forcément c'est un jeu, euh, euh, on, on regarde forcément ce jeu-là, parce que moi je veux pas non plus rester dans la catégorie case euh, e-football, et mon nom est aussi sali, hein, quand e-football ouais. est sali, moi ouais, aussi je suis vrai. sali. Euh, ouais. Les mecs sur Twitter, des fois je réponds à, à des trucs, quand ça leur plaît pas, ils disent « Ah, tu joues à PES, toi Ah, champion PES <rire> !» mais... hey, Le mec il joue il a un palmarès de ouf, c'est limite le un regard. Mais je te jure, c'est ça Et... Et le meilleur exemple, c'est Bruce qui, lui, est passé à FIFA au bon moment. Le mec, c'est devenu une légende des jeux de foot Non, Et... mais là, Bruce, Et... il a quand même payé pour euh, faire enlever toutes les vidéos où il joue sur PES. Tu vois. Il, a... <rire> il a effacé tout l'historique. Le... Tout non, c'était pas moi. C'est vrai Mais non, c'est pas vrai Oh, tu m'as fait peur non, non, mais clairement, s'il y, y, y a un chemin à prendre, Walid, mais c'est... Alors, je sais pas ce que Konami va être, je sais pas ce que eFootball va être, etc. Mais pour moi, s'il y a un chemin à prendre... Pour un joueur comme Walid, il faut absolument qu'il parte sur UFL. Si le jeu est bon, il faut y aller. Le si le jeu est bon, il... si la compétition est bonne aussi. Tu... En si fait, si ça, la compétition ça... les cache aller pas, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais au en... début, on sera obligé de prendre, de prendre le tournant, surtout bah, si il, le jeu il, il il est un petit buzz au début. et tout ça. Après, moi, j'ai quand même la chance, euh, il se souvient, Imad, en 2017, c'est qu'on est... j'étais un des seuls joueurs à être compétitif sur vrai. les deux jeux, c'était PES et FIFA, à très bon niveau. Même si à la fin, hmm. je perds un peu... Euh un, un peu sur les deux parce que j'exploite pas le, le maximum que je, que normal. Que je peux exploiter tu vois, sur tu les veux deux. Pas. Mais formidable. avoir un très bon niveau sur les deux, ouais, mais que pourquoi pas, tu vois Est-ce que c'est possible d'être à ton top sur les deux Impossible. Top. Pour top. moi, c'est impossible. Pareil. Top, c'est plus compliqué. Ouais, voilà. Mais après, attention, hein. il y a aussi une donnée à prendre en compte. Parce que maintenant, eFootball et, et, et ce jeu-là, et, et UFL, ça va être des jeux qui vont rester, qui seront les mêmes pendant oui. plusieurs années. Ça va dire. Ouais. Je pense que ouais. c'est largement, vraiment largement, largement possible de oui, à, à, à… tous les ans, à... Bah bon. oui, parce que c'était ça le ouais. problème, si tu te à chaque fois, on à chaque fois, tu t'adaptes à deux jeux, c'est dur, tu le fais une Après fois. les FIFA et les PES, ils évoluent très peu ces dernières années, hein. ça commence déjà depuis quelques années à être ouais, un peu ça. mais ils évoluent quand même. La méta, ouais. c'est la méta ouais. qui change. La méta, la la méta, méta elle change. change un peu. Ouais, mais et tu euh, vois, comme FIFA, ils ont fait une mise à jour, au final, le jeu, il n'avait rien à voir entre septembre et novembre, tu vois ça, je trouve que ça évolue très peu mais je suis d'accord sur le fait que pour moi c'est impossible d'être au top niveau sur deux jeux et s'il y a clairement un jeu à abandonner malheureusement. Alors euh, après voilà. en vrai en vrai ouais c'est dur d'être au top tu vois sur deux jeux qui n'ont pas les mêmes mécas tu vois c'est sûr et certain faut, Bien sûr. faut clairement le dire. Après Ali en 2017 avait fait quand même une prouesse assez remarquable en quelques mois tu vois et c'était je vous donne un peu tu vois c'est son palmarès cette année-là Ali Mmh. Il fait quand même, tu vois, un tournoi à l'Olympia. Il est qualifié parmi les 16 meilleurs joueurs de France. Il se qualifie sur la scène euh, principale de l'Olympia. Je me souviens, il y a pas euh, euh, qui commentait sur <rire> tournoi, tu vois. Avait... Non, non, attends. Juste qu'on qu me comprenne pas mal. Je dis pas que Walid n'est pas capable d'être là. Je dis juste que Walid, avec son potentiel sur les jeux de foot, il ne peut pas être à 100% de son potentiel sur PES et à 100% de son potentiel ah oui. sur FIFA. Je ne parle pas en termes de, de ranking, compétition, Il ah non, peut être excellent coup. sur les deux. Par contre, en fait, pour être ouais, vraiment bon, et ça, et ça Walid, -E, tu vas le confirmer, pour être excellent sur un jeu et être au max de ton potentiel, tu dois être matrixé, par tous les micro détails du jeu. Ouais, mais et à partir, vaut en... mieux être 80% sur euh, FIFA eFootball plutôt que 100% sur eFootball surtout s'il y a pas. Bah, s'il si, en est capable, si 80% lui permet d'être le meilleur sur PES et dans le top 5 sur FIFA, oui. Mais par contre, pour moi, il doit vraiment, il doit dominer le jeu qui doit, euh, qui domine le plus, on va dire Après, au niveau visibilité, etc. C'est un senior Walid. C'est-à-dire si que les... à partir du moment donné on est comme ça, euh, ça y est, on a, on a plus de vie, on va prendre 40 kilos de plus. Ouais, voilà. Que saigner, ouais, et après on va tout déboîter. On va remporter <rire> sur... le mode même... obésité. Il y a quand même peu ah, de oui. chances que les compètes se passent en même temps. Donc, genre, si tu as une compète ce week-end, le week-end prochain sur eFootball, euh, e football tu vas saigner toute la semaine du e football Ouais, mais une semaine, c'est pas la mémoire musculaire. C'est musculaire, la mémoire. Mais ce que tu es en train de dire, c'est la mémoire musculaire. Parce que cette année, je le fais un peu, je le fais pas. Parce que final, il n'y a rien sur une football Je fais un peu de FIFA en même temps. Mais à l'époque, quand je faisais ça en 2017, c'est vrai qu'en 3-4 matchs, c'était dur de, de se réadapter, mais vas-y, on va pas se mettre en 1-2 jours, je récupérais mon niveau, tu vois. Maintenant, ça va demander énormément de temps, mais c'est possible parce qu'à partir du moment donné où c'est le même jeu, même s'il y a quelques mises à jour euh, chaque année tout ça, mais ça va être plus ou moins la même base et tout ça, ça va être plus facile pour moi de, de m'adapter, de, de pouvoir jouer sur deux, voire peut-être trois jeux, tu avais. C'est une un... possibilité. Pff, ça va un bien à... <rire> a, un truc... En fait, il y a un truc Pourquoi à prendre en considération, en fait, Ali. C'est que Walid, il, il sort un peu des standards Tu vois, sans vouloir le flatter plus que ça Parce que tu sais, quand il part sur FIFA 17 Il se qualifie, tu vois, à l'Olympia En fait, lui, c'est un joueur de tournoi Sur un tournoi, Walid, à partir du moment où il a compris Les bases, tu sais, du truc, il peut jouer Toute son expérience acquise sur physique, TES, Surtout, il a un mental La gestion du mental, la gestion de la préparation, du training La gestion des matchs, des différents momentum Dans le match, etc. En fait, quand il arrivait En tournoi, Walid savait que certains adversaires Étaient meilleurs, mais ça ne l'a pas empêché De oh, faire du plus en tant que coach, à pas être le plus compliqué à gérer je pense euh... et saison il e... sport saison le Thor, le Thor, e -sport, printemps, printemps hiver il est en pilote automatique il, fois de suite top 3 il y gagne top 3 il y gagne genre sur pour chaque saison pas au global mais sur chaque saison et il arrive en demi finale à chaque fois top 3 4 c'est en fait en, en fait sur ces jeux comme en fait par exemple fifa la, là c'est la différence à très haut niveau de fifa et ps sur fifa euh, le, le niveau est restreint c'est à dire il n'y a pas vraiment de gros gros bugs parce que la plupart des gros gros bugs et des gros glitchs, entre guillemets, parce que ce qu'on appelle ça bug et tout ça, ouais, tout ils sont souvent nerfés par. Ça euh, ah par, ouais. par, euh, par le tu, tu saignes, tu saignes plus parce qu'il y a fuite, tu vois, donc tu es obligé de saigner pour avoir euh... euh, gratté des trucs. Mais ouais. sur. Euh, en fait, c'est des matchs qui peut, que tu peux gagner que au mental. Euh, FIFA, c'est largement possible, même si tu es moins fort que lui, tu peux le battre juste au mental. Alors que ps ah, si tu n'as ouais. pas de skins. Le petit truc, la petite passe buggy à ce moment-là, le petit... Ah ouais, bah oui. hey, tu te fais fumer, ça veut dire que moi je vais jouer à un mec, euh, même si je suis à 80%, je joue les j'en prends 6. Et... Et... et ça en fait... Ça... Pour ah, finir rapidement ça. avec ce sujet, parce qu'après on a deux gros sujets et le temps malgré tout il passe très vite, euh, Ousma et, et Imad, bon Ali je te mets pas à part, mais du coup là je parle au <rire> mec de, le, aux, de, de la section e-sport, il y a pas mal de joueurs... je compris pro... que j'avais plein de maillot Monaco, c'est pas grave a... Non mais toi es dans mon cœur. <rire> il y avait il y a pas mal de joueurs pro cette année qu'on connaît tous qui ont parlé dans les journaux, qui ont donné des interviews en disant qu'ils étaient prêts à passer carrément sur FIFA et à carrément arrêter l'e-sport e football parce que voilà ça leur convenait pas. Euh, voilà des, des grands noms qu'on euh, connaît. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un truc ah. que vous avez envisagé en fait, en, en fait forcément tu sais quand quand es... en tête. Alors Petit tu sais... disclaimer, je vais... toi je sais, Imad, que tu n'aimes pas fermer ce que tu dis tout le temps, J'aime pas qu'on ne ferme jamais la porte à 100%, donc je sais que tu vas me dire, euh, mais, mais, mais non, il y non, en, en a quand même qui l'ont plus ou moins en dit. Fait, tu vois. En fait, en fait c'est simple Luthor, c'est-à-dire que à partir du moment où les mecs ont de la compétition, forcément, euh, tu as un pote à toi Luthor, euh, tu t'entends super bien avec lui, bah, vous Mino, sortez ensemble, vous, vous voyagez ça. ensemble, vous bougez, etc. partout ensemble, c'est même pas ça, tu as ton meilleur pote, mais... À chaque fois que tu l'appelles, il n'est pas là, il sort pas. Il n'est jamais dispo. Il n'est ouais. jamais là pour toi. Au bout d'un moment, forcément... Ah, tu sais, tu as d'autres fréquentations, etc. Et toi, tu étais là, tu le kiffes, hein, tu le préfères à tes nouveaux potes, mais il n'est pas là. Et là, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que la saison n'a pas commencé, malheureusement. Bon. On a, en mars, il n'y a encore eu aucune communication officielle de la part de l'éditeur. On est en attente. On se tient prêt, évidemment, à concourir et à performer dessus. Mais forcément, les joueurs pros se posent des questions. Tu as énormément de joueurs qui sont free agents, qui, qui, voilà, qui se ouais. cherchent, etc. Onze. Et en même ouais, ouais. temps... En même temps, qu'est-ce que t'as Et même pour le Football Open, moi, il y a des mecs, ils viennent, ils me disent ouais, Kuhn, le Football Open. Le Football Open, les gars, faut mettre sur la C'est Le Football Open, les gars. Alors déjà, le Football Open, c'était le plus gros scandale e-sport de l'histoire. Bah alors, alors maintenant. Non mais sérieux, le Football Open, c'est la plus grosse compétition, c'est la compétition la plus merdique que j'ai jamais vue de ma vie. En plus, à Qualit, j'en parlais souvent. De, de, de, parce que voilà euh, Walid me disait fait e football Open parce que voilà c'est le meilleur non, mais... quand t'es pas pro c'est le meilleur endroit pour machin mais non mais l'eFootball e Open uh, cette année il y en aura jamais c'est impossible En fait la problématique les mecs je pense hein, honnêtement et je vous le dis vraiment euh, je pense que de base e football Open e -football... Bah, e football Pro ça marche plutôt bien e football Open oui. c'est vrai que le, le modèle bah, il était évolutif Aller la PES League est 100 fois supérieure, 1000 fois supérieure à la. Dégénératif. À la... Ouais aussi, à l'e-football <rire> e open. Le truc, en fait, honnêtement, c'est que, tu sais, l'e-sport, si tu veux faire de l'e-sport, il faut qu'il y ait un jeu. Là, il n'y a pas de jeu, en fait. C'est-à-dire que le jeu n'est pas fini. L'éditeur l'a avoué lui-même, tu ne peux pas te projeter sur un jeu qui n'est pas fini. Je pense que là, en fait, Konami est en train de bosser dur. Euh, j'espère pour revenir, tu vois, un peu plus sur le devant de la scène, quand leur jeu sera consolidé, quand il, re... quand il y aura un engouement sur les jeux, quand on ne sera plus à 6 viewers, ouais, euh, peut-être, sur Twitch, sept, tu vois. Sept. Euh, ouais, 7. Euh, peut là, là à ce moment-là, que... à ce moment-là, en fait, on a on est, on est une année de transition. PES, pour moi, l'e-sport PES, avec e football Pro, a passé un, une sorte de cap, tu vois, assez intéressant, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai, oui, euh, pour l'Open, le pour les amateurs, la communication, tout ce que vous voulez, mais... Rendez-vous compte qu'on passe quand même d'une PES League où c'était très bien, moi c'était exceptionnel. On en parlait il y a trois jours. Un système où tu as quand même Ali, le Bayern de Munich, tu as la Juve qui crée sa section, enfin le Bayern qui crée sa section e-sport. On y arrive, on y arrive. minutes, pour l'e-Football Pro, moi je pense que l'évolution elle a été très très bien. Malheureusement, tu a été ralenti, pourquoi Avec la situation catastrophique juste un truc à dire. Est-ce que tu veux parler jusqu'à 20h30 pour pas donner la parole à Ousma parce que t'as peur qu'il euh, je... <rire> te dédingue Je te jure, il ne s'arrête pas, il s'arrête pas. Euh, Walid, t'en <rire> penses quoi Walid, <rire> toi, voilà, toi, est-ce que t'as <rire> pensé arrêter carrément eFootball euh, e et dire je me mets à fond sur euh, FIFA, c'est le seul autre jeu, par exemple le seul regret déjà de cette année, c'est de ne pas, pas m'être lancé directement oui, parce que là, sur FIFA trop tard. en début d'année. Parce ouais, qu'on ouais. l'a dit directement, nous on ne savait pas, nous on était naïfs, on pensait que le jeu allait sortir en novembre normalement, qu'il allait avoir une compétition normale à partir de décembre, comme chaque année. Sauf que on aurait su ça, avec, je pense avec Monaco, je serais déjà sur FIFA, je déjà en coup, train si de faire si la compétition si sur FIFA. Si j'explique pour le grand public, en gros, vu qu'ils vous ont rien dit, vous vous attendiez et une fois que... Vous mais on avez... attend encore Oui, mais du coup... On attend encore. Te un peu... Dit, ils as nous disent un peu rien dire. directement. Même là, ton les bloqué. infos qu'on a... Les infos qu'on a... Que la, <rire> la compétition va être en juin. Les Attends. infos qu'on a, oui, ça va être à partir de, de, de, de juin. Ça veut dire qu'on va perdre un an. Mais... On, on les a même pas directement, ça veut dire que les infos, on les gratte à gauche, à droite, on a des espions, on a des mecs qui tirent des infos. Tu... C'est pas possible, t'as vu euh... On a attendu plusieurs mois, ça veut dire que pendant plusieurs mois, finalement, j'ai pas fait de compétition. Ouais. Rien, vu, je coup, là, vous... euh... Ils t'ont bloqué, on va le dire. Bien sûr qu'ils nous ont bloqué après ça ne nous empêche pas d'aller sur FIFA, mais c'est trop tard T'as un moyen de deux oui, mois de bah retard oui, sur bah FIFA, oui. c'est trop tard Mais, mais plus déjà, t'as quelques plus. années de retard, parce que ça fait des années que tu joues à bah PES, oui. donc déjà tu oh dois plus. rattraper ce, retar, ce retard-là, et en plus avec le nouvel opus où tu dis que les cartes, elles sont un tout petit peu redistribuées, même s'il faut déjà avoir un gros niveau, gros, t'as as trop de retard, c'est impossible, euh, impossible. dites-moi si je me trompe, mais il n'y a aucun joueur pro euh, anciennement PES, qui a per... on n'a pas entendu un qui a perfait sur FIFA euh, cette année là on non a... parce qu'il y a personne qui s'est mis sur FIFA Walid l'a expliqué c'était je pense que tu sais les football pro normalement ça commence en fin d'année début d'année Luthor. d'accord ouais. début d'année d'après novembre en général, les ouais. mecs les mecs ont attendu ils ne pas, Il pas lancé à 100%, 100%. Oui, pas, ils, ils pas, peuvent lancer, pas se permettre de ça ils se, se de, de ils de ça. En fait, ils lancent à reculons ils jouent parce que je, je connais plein de mecs qui, qui ont fait ça pendant plusieurs années même les autres années quand je mettais un peu de temps à sortir ils jouaient un peu quand même à FIFA et tout ça mais ils ne se lancent pas à 100%, personne ne se lance vraiment à 100%. Il y en a un qui s'était lancé, c'était quoi Il lancé, c'était Docteur Irano, bon, il y a eu Bruce Granek aussi. C'est les mecs qui ont réussi à, à, à percer ensuite sur, sur FIFA, faire de la bonne défaite sur FIFA, mais il y a personne qui se lance directement, c'est pas possible de... de, de... Peur, en fait, tu vas te lancer, tu vas te dire je vais perdre mes automatismes. Euh, moi en, en décembre, j'ai commencé à jouer un peu plus au jeu. Je suis revenu chez football, je me faisais laver, je prenais des 6-7-0. Bah oui. ah y est, je vais arrêter de jouer à FIFA, la, la compétence elle est dans deux mois, c'est bon quelques mois dans deux mois. En fait, ce qui vous tue le plus, c'est l'incertitude. Parce qu'à la limite, qu'il soit clair, euh, on va sortir à ce moment-là et ok, tu peux te préparer, etc. Mais le fait que tu saches pas exactement quand ça sort, ça te bloque surtout. Parce que d'un côté, tu peux pas lâcher ton gagne-pain qui est ton travail sur, sur, sur, sur eFootball pour te mettre à fond sur FIFA. Et d'un autre côté, bah, sur eFootball, tu fais rien pour l'instant. C'est pas normal. Tiens, on salue un autre, euh, un autre joueur pro et à Christopher. Salut Chris, Comment ça va, Chris, Salut, Chris. Euh, messieurs on va enchaîner, là on va attaquer euh, dans le vif euh... Juste pour finir, excuse-moi Luthor, UFL peut être clairement une alternative oui. parce que euh, quand le jeu sortirait évidemment parce que tu peux pas faire de l'eSport si tu n'as pas de jeu ce qui est très logique, à partir du moment où demain tu as une scène moi je sais que les joueurs PES ont cette faculté d'adaptation ils ont cette expérience, on a beaucoup de joueurs expérimentés on parlait de crise justement, Alors dans le toi, chat, il en fait vraiment est partie. Est-ce que tu les conseilles de, de switcher de jeu moi je, Non, moi, je ne conseille rien du tout. C'est-à-dire que, tu vois, c est, c est... ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que et sur PES, du jour au lendemain, euh, voilà, le Phénix peut renaître de ses cendres. Vraiment, dans, sur la scène e-sport, oh, c'est grave possible. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Arrête Walid, mon témoigné, témoigner hein, eh, Si je te rends là la... Il est en, il est en, panique panique. Il est en campagne politique Jette-le, le du truc Il Mute-le là, c'est quoi ça Le Fénix, il avait ah dit le retour du roi pendant un an Il fait 5 ans, il nous dit le retour du roi J'ai jamais dit ça Par contre, il est des Si tu me coupes pour... pour, c'est sûr il attend encore son ex du collège C'est sûr il est là, il l'attend encore Oui, alors non, je ne pense pas Jean-Michel Outhien C'est mal le jeu, non Jean-Michel si Otiet si demain le jeu est bon. Oui si bah merci mais si, euros, si le oui, jeu oui, est bon bah si oui. Oui. demain je suis millionnaire bah voilà. si je gagne alors au million ah, oui. Et euh, si euh, ma sœur en avait euh finir <rire> sur ça définitivement <rire> clipper ce moment-là, je vais enlever mes lunettes. Ouais, ouais. Voilà. S il y a une possibilité pour le poteau. On a le cono. Tu, tu vas, vois, vas te ridiculiser. Mais le ticket de Ouais ouais allez allez, c'est bon allez, on enchaîne. Cirque. ouais ouais là, j'avoue. Là t'es fatigué frérot, je te kiffe mais là on verra, vous réfléchissez. Ouais. Alors si le jeu chose. est bien bien sûr je vous conseille d'y jouer Mais s'il si n'est pas trop bien je vous conseille de jouer quand ouais. même à un autre jeu Mais quand même <rire> ne fermez pas la porte eh, Allez allez, frérot s'il te plaît Pas pa pa ça un mercredi, un mardi tu peux pas te permettre rien, tranquille. Vous avez oublié qu'on faisait des tournois dans des salles obscures frérot Et que du jour au lendemain tu as eu des Monaco, as eu des Bayern, as eu des Juventus On était à des années Mais tu viens de, de dire peur. que Konami ne parle même pas à ces clubs Oui à Bayern, oui y a Juventus d'ailleurs on, on va y arriver On Alors... va y arriver on parle, va y arriver. Parle, parle. Mais vous oh, commu ils communiquent parle. même pas avec non. les clubs. Ah, pas Quel club que va fait. accepter ça et combien bien. de temps ils vont accepter ça encore C'est pas bien ce que tu as fait. On en reparle. On en reparle. Non, non, je te dis pas, pas que ça va, ça va arriver. Hein. Je te dis que dans la vie, il ne faut jamais fermer une porte définitive. Oh putain, ça, ça je l'ai dit il y a deux minutes. Ouais, allez, allez, on, on, on, on enchaîne. Je vais essayer de te pardonner, mais ça va prendre peut-être du temps. <rire> Messieurs, euh, la sauce, la sauce n'est pas terminée, on va continuer de touiller un petit peu. Figurez-vous que euh, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre énormes clubs euh, voient leur contrat se terminer. Cette année, euh, le Bayern Munich, la Juventus, euh, Manchester United et Arsenal. Alors, moi, je vais, mon avis personnel, si j'avais un centime à mettre… Un... Pour moi, c'est impossible qu'on revoie qui... qui renouvelle. Si ces clubs renouvellent avec ce qui s'est passé cette année, je ne comprends plus rien. Ou alors, c'est qu'il y a énormément d'oseille Oh là, je vois que ça sourit, les deux. là Walid, qu'est-ce que tu as à nous dire Je vois qu'il est dans la société. Euh, mais, mais, mais Après, la réalité, c'est que mets-toi mets à la place de ces clubs-là. Bah, ton, nom, ton nom est sali oh. es, Tu t'appelles Juventus, tu t'appelles et... Bayern Munich. Tu gagné okay, je... je sais pas combien de Ligue des Champions. Tu es connu partout dans le monde. Il y a... Il y a un jeu, il vient de salir. Il vient de salir ton nom. Bien sûr que tu, tu, tu peux penser à, à repartir ailleurs. Je pense qu'il yeah, yeah, ouais, yeah, uh, yeah, y a là, là, déjà en profiter, à peut-être déjà signer un contrat. Ou je sais pas, après, à voir si vous renouvelez ou pas. Mais Ça va être une très grande Mbappé oh qui ouais, va se faire. Mais... Hein. Mais... Ouais, Comment tu peux être le Barça et accepter de tweeter avec un, un, un visuel d'un jeu <rire> tête, <rire> tête, <rire> tête fatiguée On, bah, on en parlait non. la semaine dernière avec le superbe tweet du Napoli. Euh, bah oui. On en a pas, on, on a vu que euh, bah le Barça a retweeté avec un tweet moche, donc en fait ça devenait certainement comme Widens nous a dit du Napoli qui a dû dire à Konami euh, changez-nous le joueur là, il, ça, il ressemble à rien, donc ils ont dû faire un coup de Photoshop, deux pieds droits ça passe quand même, mais bon euh, bah, excuse-moi c'est ce qu'on a vu. Avec ouais, le... <rire> même je tu sais mets... pas, bah, là pareil je crois que c'était qui c'était Ricky là qui. Oui c'était avait... Ricky, oh là là là, là. Ouais, enfin, là c'était. Euh... Euh... Ricky Ricky euh... En fait, le truc c'est que justement <rire> dans, ce, <rire> dans cette partie-là, en <rire> fait, quand un club quand un club se met en partenariat avec un avec un éditeur ou au contraire, bah forcément parce qu'on appelle voilà, il y a des OP, il y a des activations, il y a de la communication, tu as certaines actions à mener au cours de l'année de médiatisation et tu sais ça en fait partie l'aspect social media, avoir ses tweets, avoir justement euh, tu sais des coverage de matchs avec euh, des, des images de e-football sauf que là en fait, regardez sur le dernier tweet Luthor, tu l'as pas là le tweet euh, le dernier Non, je l'ai pas là En fait tu vois, t as, t as, t as, regardez le dernier tweet les gars du, du FC Barcelone enfin euh, pas c'est le dernier mais quand il avait marqué le but hier justement ou avant-hier, là en fait l'animation dont je vous parlais la dernière Al fois ouais, que Ali nous avait bien mimé euh... et, tu vois, il, il court bizarrement et en fait et le problème c'est que quand tu vas dans Cité, le tweet enfin quand tu vois tous les cités tous les tweets cités, oh. mais en raccasse. fait, c'est quoi ça Ils il parlent même pas du but du joueur du Barça. Ils te parlent en fait de bah, de l'animation. Ils te parlent de PES. C'est-à-dire que même avec ce qui, ce qui, dire, ce qui fait la force, tu sais, le peut-être le, le, le, le meilleur, tu sais, pour un pour Konami, c'est-à-dire les partenaires avec les clubs, ce qui ce qui normalement fait de toi un, un ténor, un, c'est tu sais, un mec qui fait des partenariats incroyables et tout, bah ça devient pas une force, mais une mais... faiblesse. Et c'est terrible, tu vois ce qui ce qui est en train de se passer. Le meilleur exemple, c'est pas juste les, en fait, tout simplement euh, les clubs mexicains qui ont refusé d'être euh, ah ouais, avec l'économie. Euh, ouais, Dis-toi si un club mexicain rappel là, rappel là, sombre de Guadalajara, il a pas envie d'être associé à eFootball. E Qu'est-ce que le Barça qui arrive en fin de contrat, ils vont vouloir euh, ils vont vouloir. Un enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que eFootball euh, e a racheté toute la ligue mexicaine, si je dis pas de bêtises. Euh, on exclut, mais ouais, il y a deux clubs, je crois, qui ont refusé de ne plus apparaître sur FIFA et d'être sur e -football, Il y a deux clubs qui ont dû communiquer, mais t'inquiète, ils ont un groupe WhatsApp entre eux et où tout le monde dit « Ouais, les gars, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. » C'est ouf. C'est n'importe bah, quoi. Ouais, c'est compliqué, tu sais. Maintenant, ouais, la situation des clubs, elle est, elle est complexe. Je, à voir comment, comment l'éditeur va gérer ça. Et pourtant, Kodami euh... est populaire en Amérique du Sud. Hein. Je tiens juste à préciser que ouais, Konami en ouais, Amérique du ouais, Sud, PES, est... est super populaire. Alors, imagine ah, si ah, eux, ils ne veulent pas. Et nous, ici, en Europe, où FIFA, et... on l'a dit en début d'émission, ah, euh, top, pas... top 3 FIFA 2022, FIFA 2021. <rire> euh, le Barça, ils vont dire, oh non, on va rester avec Konami. Pousse. Walid, ces clubs-là, euh, tu as des joueurs, tu les connais, les joueurs qui sont, qui sont dans ces clubs ou qui étaient dans ces clubs T'as Des as des rumeurs, il se passe quoi Ça bouge, c'est comme chez nous, c'est pareil. C'est quoi On parle de transfert ou on parle de quoi On parle de tout, de... Ouais, juste de tout euh... en général, de l'ambiance bah, dans les clubs. Parce ouais, que toi, tu es un des seuls joueurs qui a, gardé, qui, a, qui a eu la chance de garder son contrat. La plupart, comme disait uh, Imad, ils sont free agents. Que... Ah, c'est ça le problème c'est un problème, ça, pour moi. C'est à partir du moment donné où tu professionnalises ton truc depuis des années, où justement on a les mérites des de pro, parce que oui, c'est une très bonne chose dans, dans la forme de, de base, dans l'idée et tout ça. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, la première année, c'était une bonne chose. La deuxième année aussi, jusqu'au Covid et tout ça. Mais à partir du Covid, tout a commencé à se casser la figure. Et oui, moi, ça me désole de voir des mecs sans contrat qui attendent... Il y en a en plus, surtout que la communauté PES est, est, est âgée, on passe plutôt, il y, a, il y a quelques jeunes de 20 ans, mais la plupart euh, on, on s'approche de la trentaine, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont arrêté de travailler euh, justement pour se consacrer à 100% à, à, à, à, à PES, parce qu'ils ont des contrats d'un an, la plupart c'est sur un an, voire deux ans. Et quand tu vois que, notamment la Roma, euh, qui avait un contrat euh, d'un ou deux ans avec des joueurs, et qui ont, du, qui ont rompu à cause de e qui ont rompu le contrat de, de certains joueurs, euh, alors qu'ils avaient un contrat de deux ans. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient une, une forme de stabilité dans les sports. Deux ans, c'est ouais, exceptionnel, tu vois. Mais donc, ça te fait quand même une forme de stabilité. Tu vois, t'as deux ans, t'es es sérieux, tu, tu te concentres dessus. Et ils ont rompu à cause du football. Et je te parle même pas de la situation des joueurs de la Juventus ou du Bayern. qui euh, euh, leur, leur club arrive en fin de contrat. Ils vont sûrement euh, se barrer, parce que oui, c est, c est, c est, le club va sûrement, va sûrement se barrer. Et eux, ils sont... Dans, c est, c est, c'est une catastrophe pour eux, tu vois, C'est un, un rêve, du rêve au couche pas Attends, parce que euh, juste un petit truc là, ça vient de me faire tilt, mais si euh, les football pro là, euh, là on est quoi On est au mois de mars, donc ça veut dire que ça ne va pas arriver avant un mois, voilà, si ça, ça va, voilà. Et si les contrats se terminent des clubs, se terminent là cet été, est-ce qu'ils vont quand même s'engager sur les footballs pro, ces clubs-là, moi, je me pose la question, tu vois. Est-ce qu'ils vont investir sur des joueurs Ça, on a pas... Ça, Non, on a après, pas... c'est pas un problème d'investissement <rire> parce, bah si, parce que… parce si. que imagine, la... le, le, le tournoi, il est au mois de mai. Ouais, mais... mais… Non, mais enfin… Mais on ne sait pas, il est quand, le tournoi. Vous avez… Non, il n'y euh... a pas les un... infos, exact. Ah, moi, je le dis, moi, la la moi la je m'en fiche. mois juin, t'avais… Moi, je te le dis, il va être au mois de juin. Au mieux, au mieux au juin, parce qu'après juin, c'est mort. C'est pas possible, bah oui. donc c'est mort. Ah, la, la, côté, on va faire quoi On a attendu pendant des mois. Euh, euh, Moi, vis-à-vis de. Les gars, si c'est au, si au mois de juin et que le club de la Juventus et seront au 30 juin, tu crois vraiment qu'ils vont payer des joueurs pro pour. Euh, ils en auront plus rien à faire après, Non, mais, mais, mais, mais là, c'est encore pire parce qu'à la base, c'était prévu que ce soit après du, du mois de mars ou du, de bah février oui. ou je ne sais plus quel. Mais au moins sur quelques mois, sur 4-5 mois, où les joueurs, bon, ils ne seraient pas payés 12 mois, mais ils seraient payés au moins sur 4-5 mois. Mais là, c'est pire. Ouais, bah, Parce que euh... oui, il y a des clubs qui ne seront peut-être même pas payés. Des joueurs qui ne seront même pas payés. Mais, mais, mais tu, tu payes comment une semaine Tu vas payer quoi Les prestations en 500 euros. Ouais, bah, Arrête, oui, oui, oui, oui. Tu compares 500 euros avec des mecs qui ont des contrats euh, de, sur 12 mois et tout ça. Ouais, mais c'est pas possible, euh, tu vois. Bien sûr, c'est une catastrophe. Et surtout, euh, on revient juste au, au, au, au chapitre d'avant, euh, une alternative histoire. C'est même pas qu'une alter alternative e-sport, c'est une alternative de vie. Et c'est pour ça que, Walid, on en a discuté plein de fois, je t'ai dit, mais... Va sur FIFA, si t'étais fort et machin, etc. Va sur FIFA, tu connais des, des, des putains de gros joueurs, faut, il faut progresser parce que même pour toi, aujourd'hui c'est ton travail, en fait, c'est ça qu'il faut que, que, que les gens comprennent, c'est que Walid, son travail au quotidien, il dit je vais au boulot, il allume sa play, comme nous, comme moi je vais aller au boulot chez Capgemini ou chez autres, c'est son travail, c'est son gagne-pain, donc aujourd'hui une situation comme ça, ça met... Ah, ça, je ne sais pas si ça le met en danger, je n'ai pas les détails de son contrat, etc. Mais ça peut mettre en danger des joueurs qui ont tout lâché pour devenir professionnels e-football. Et, le football. Le pire, et il la, est là le, le gros pire, scandale. Le pire, comme l'a dit Walid, c'est que voilà, du coup, il y a des mecs qui sont en situation précaire, mais on ne peut pas en vouloir au club. C'est-à-dire que les clubs, ils ont. Ah, Mon Monaco fait ce ils, font ce qu'ils peuvent, ils n'ont même pas d'infos. Pour moi, les, mais les, le, la, la, la, la, la dinguerie... Ils avaient, et, ils avaient justement une info, comme quoi le tournoi allait commencer ou en décembre, à ou, ou, ah, ou en rurier, ou en mars. Ah, mais là, là, oui, là. pas d'info. L'info est, est fausse, c'est pareil. Et, et, et moi, la chance que j'ai à titre personnel, c'est que j'ai une très bonne relation avec le club depuis des années. En plus, décide. là, il y a une ade, Ça veut dire que c'est ouais, une vraie relation avec le club, avec Simon qui est là-bas, avec le staff qui est là-bas. C'est vraiment un projet. Je suis là depuis 2018, Ça veut dire que même... Je pense que même si demain, il n'y a plus du football, il me garderait pour faire… Euh, euh, en fait, Exactement. ça va au-delà du football cest c'est-à-dire que demain, ça s'appuie. J'ai signé un contrat en en de fait. deux ans, ça veut dire que demain, s'il n'y a plus de football euh, ou que l'ami ne veut plus de, de, de Monaco, bah, peut-être que je basculerai sur FIFA directement, tu vois. En fait, il y a Nike qui nous dit « Je pensais qu'Ousma allait passer sur FIFA cette saison. » En fait, on a un projet, tu vois, forcément, on peut pas trop… On a quelques projets en cours à l'aise Monaco, on ne peut pas en parler. Mais d'ici les quelques semaines à venir, il y aura des infos concernant Walid. Voilà, on ne peut pas aller dans le détail mais en effet, il y a des pistes qui sont, qui sont évoquées. On sait que Walid est un joueur qui peut s'adapter, etc. Par rapport à sa situation, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont se décanter très très rapidement. J'espère déjà qu'on qu aura une communication officielle de l'éditeur Konami prochainement et, et par la suite, ouais. vous entendrez pas mal de choses sur, sur l'activité de Walid vraiment au niveau SM Sport. En parlant de Konami, de communication, tout ça, tout ça, on se pose la question, eFootball sortie imminente, alors pourquoi on dit ça Parce qu'aujourd'hui, notre ami Renan, euh, non je crois que c'est même pas, enfin si je crois que c'est, en oh, bref, nous a sorti ce petit tweet si c'est Renan, alors là, là il y, y a tout, il y a tout, il y a limite, il y a l'adresse, il y a l'heure, ouais. ah Allez. non mais là vraiment, je... c'est détective Conan en fait, alors... c'est pas possible, <rire> je ne sais pas non, mais le mec, la presse et quelques influenceurs, test à Londres. Bon, comptez pas sur moi. Attention aux versions. Attention aux versions. Mais attends. Vérifie que c'est une PlayStation. Il dit aussi France. Il faut pas faire tester du temps. Ah non, merci. Il a testé PES avec un volant. Il est génial ce jeu. Là, j'ai vraiment trois amis autour de moi. Ça fait plaisir. Non, mais il dit en plus test en France et aux USA. Test avec Konami en embargo, après cela de nouveaux ajustements, machin, machin. Mais Les gars, je vais vous dire un truc. Ils nous annoncent des playtests euh, en France, dont je pense que même euh, Konami France n'est pas au courant. Donc. <rire> C'est donc, euh, ah, des tests quand qui ont, qui ont lieu actuellement Non, ils dit au mois d'avril. Il dit, je crois qu'il dit au mois d'avril Ouais. Attends. Ouais, ouais, il Et dit euh, euh, euh, Bizarre euh, son enfant. Avril, avril, Abril. Ouais. abril. Okay. abril. Okay. abril. Ouais. Regarde la première test plus pré-release. Voilà, ouais, en avril, il y, y a une pré-release et qui sera soumise à, à quelques influenceurs. Test à Londres, France, et, et ce n'est pas, pas les USA, c'est les Émirats arabes unis. Hein attends, après, après, les gars, je vais vous dire un non, truc qui, une connerie, attends. Qui, est assez, qui est assez fou. Estados Unidos. Euh, en fait, le délire, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que moi, honnêtement, pas ces infos là je vous le dis clairement il n'y a pas de troll ou quoi mais euh, renan a déjà mis des tweets bah, en fait qui étaient vrais, les gars c'est à dire qu'en vrai ça se trouve que les mecs sont euh, ça dépend en fait le, le niveau de process à quel niveau on est tu vois dans ouais, -vous ce que nous avait euh, expliqué, hein. en vrai ça se trouve que c'est vrai et qu'il a peut-être des trucs qui sont en cours pour contacter ça ce serait ouf hein, je vous le dis honnêtement répondu tout, est, hein. tout, ah, tout est possible voilà hein. bah, ça y est non, ouais, je lui ai répondu, fait. je lui ai dit non, euh, en fait je lui ai dit si. S'ils ne font pas tester des joueurs pro, c'est que ça sent l'arnaque. Faites gaffe. Euh, mais est-ce que, ouais, est hein. est que d'habitude ils font tester non. les joueurs complètement Non, moi, oui. ils avaient refusé. Ils avaient refusé. Ils voulaient pas. Moi, ils ont voulu, Ils voulaient pas. En plus, j'ai fait des tweets et tout, où j'essaie de, de non, ouais, caresser non. dans le sens du bois la dame Batti et tout ça. Ils voulait voulaient pas, t'avais des mecs. Alors que chaque année, depuis des années, on teste le jeu en dans... bah la seule mais... année où on es pas, c'est l'année de catastrophe. Mais qui l'avantage C'est que les influenceurs en France... Ah, on, on ça se compte sur le, le doigt du doigt d'une sur, sur un doigt hormis les youtubeurs hormis <rire> bah les youtubeurs ouais. qu'on a comme toi du ou, ou monsieur Carton. mais après pas pas si on parle d'influenceurs de... et tout c'est pas des joueurs pes donc euh, c'est pas des gens qui vont avoir un, un non un mais oui alors, alors que... peut... ah, et, et, mais et là pour le coup pour le coup peut-être que ça parle d'influenceurs mais ils ont pas parlé d'influenceurs pes est-ce que ils se disent pas vas-y on va faire tester le impossible. jeu à des gens qui connaissent ah, un peu bah, rien au foot impossible que qu'on soit pas au courant. Bah, bah, si toi, Luthor, on parle des deux youtubeurs, si Monsieur Quinton et Luthor sont pas au courant, ah, pas, on parle d'influenceurs au sens propre c est, c est et non pour... d'influenceurs PER. Et tu rater, vois, M. Quinton ça, a dit un nom euh, intéressant, Sébastien Abdelhamid. Non seulement ce serait un coup de com', mais en plus, voilà, en termes d'influence. On serait au courant, s'il y avait Seb, on serait au courant de toute façon. Oui, bien sûr, mais dis voilà, bah, j'aimais des hypothèses. Mais si t'es pas au courant et que M. Canton il est pas au courant, dis-moi, c'est qui c'est qui ces on influenceurs, s'il te plaît. Non, mais les mecs, les mecs, déjà, c'est un tweet, on sait pas si c'est vrai. Même s'il a dit des trucs vrais et qu'il y a tout le temps une possibilité, on il sait pas. pas. <rire> Nabila. Non, mais honnêtement, je pense que. Je pense que même Konami n'est pas au courant. Peut-être que peut-être qu'en fait, Renan, c'est lui le boss de Konami. On ne le sait <rire> pas. En vrai, vrai coup, il s'appelle <rire> Chunta Osaka. Non, mais il... <rire> vraiment, en, en fait, le délire là, c'est que... Pff, franchement, c'est tellement, tellement Alors... triste. Les limites pathétiques en fait ce qui se passe les mecs depuis des mois, je vous parle même pas Pourquoi du jeu on va pas rentrer dans la boucle bah en fait on, on se fixe par rapport à, à des jeu. tweets de Renan Galvani c'est comme le mec il lance Liba, il fait la com' officielle d'un éditeur mondialement connu mais est, il est plus est... suivi est que Konami, pas, il est, est plus raison, écouté non, mais... moi je crois plus Renan Galvani que Konami <coughs> <rire> je te jure bah, qu'aujourd'hui je vois a... un tweet de konami il me dit que ça sort en avril je vois Renan il me dit que ça sort en juin je le crois il a raison que ça c'est mais ça ça fait des... c'est pathétique c'est des années en france on n'est pas 50 à donner des infos à relayer et si on n'est pas là il euh, a personne le fait tu vois monsieur ouais, c'est il... sûr c'est sûr que peut-être que ça arrange aussi l'éditeur parfois je pense d'avoir quelques petites rumeurs comme ça mais après ils nous l'ont voilà ils ont jamais été avec nous ils ont jamais... ils ont toujours été bien monsieur Quinton il l'avait remercié euh, moi aussi pour ouais, on avait reçu des maillots monsieur Quinton il avait reçu plein de trucs ouais, par rapport à son de toute dossier manière. même si le dossier on a l'impression qu'ils en ont eu rien à secouer mais ils l'ont remercié Merci. ouais ah. mais ça voilà mais comme quoi euh, ils, ils suivent quand même ce qu'on fait ils savent tout ce qu'on fait de toute façon ils regardent tout <rire> Ouais. ouais. C'est. Bah après le truc c'est que là lui il te dit qu'il y a des tests. Il... il annonce une date ou pas Avril. Alors avril les frères c'est dans 15 jours. Hein. Ouais. Je moi il va falloir que je pose ma journée donc dépêchez-vous dépêchez-vous de me prévenir. Après hein. s'il ouais. y a des playtests play je pense que qu'on sera au courant tu vois au bout d'un moment. On verra ah, un tuteur avec lui tard. Mais, euh, mais <rire> voilà. Après non lui tard faut pas qu'il se passe. J'ai mis d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube dans le chat les frérots. Pour la vidéo concernant londres comme ça monsieur quinton ouais. il était dans la sauce parce que on devait y aller ensemble t'étais invité moi tout le monde m'a lâché les mecs, ils étaient invités, personne n'est <rire> venu. Et derrière, après, ça a dû. Wow, il a, a eu, eu les... bien raison. <rire> hein. Il on a, a il pas y aller. Tout ouais. hein. hey, Bravo, monsieur Quinton, meilleur choix moi. de l'année. Hein. Euh, euh, le plus, ah, j'avais demandé à ce que tu viennes, ils n'ont pas voulu. Euh, mm -mm. Ousma, il a voulu y aller. Euh, bon, ils n'ont pas voulu non plus. Mais il y avait des mecs qui étaient invités, personne n'a voulu y aller. Il y avait Joël, il y avait Julien Chiez. Eh, les gars. Ça sentait trop de la merde. Il n'avait plus de RTT, monsieur Quinton. Après, ouais, ouais. du coup, au niveau de la sortie imminente, euh, du coup, s'il dit avril, les premiers tests, je ne sais pas, du coup, bah, c'est la version 1.0 finalement. Ouais. Je ne sais pas. Ah bah, ouais, ouais, il l'étend quand même. Hein. C'était quoi vos estimations, vous les gars, déjà Dites-nous dites dans le chat, vous, vous pensiez quoi déjà Alors, à la date de sortie Alors, euh, on va dire, il y a eu un autre tweet qui est sorti et tout le monde a crié « fake news, fake news, fake news ». Un, un mec, a, avec, je crois que c'était un, <rire> un montage, il annonçait euh, une, une date au mois de mai, je crois que c'était début mai. Et tout le monde a dit fake news, fake news. Alors, oui, c'est une fake news dans le sens où c'est pas une image officielle. Et on, mais on, on en a parlé avec Imad, on a dit, mais imagine le mec, il a bon au hasard. Tu vois, euh, imagine, c'est possible. Parce qu'au mois de mai, pour moi, c'est crédible. Mais le, le mec, imagine, euh, tout le monde dit fake news, fake news, on l'affiche. Le jeu, il sort le 20 mai comme il l'a annoncé. Alors, on va tous passer pour des blaireaux, les gars. Et... Okay, il voilà. a dit que ça sortait en mai un mec, je sais pas, tu l'as vu, Ousma, le tweet euh, il Ah, bah de... bon, si, si chacun vu, donne une oui, date, il oui. y a bien un mec, il aura raison. Bah oui bien ah, sûr. Je pense pas qu'il est temps en plus. Hein. Bah euh, je veux pas euh, dire de bêtises, mais si euh, Walid a parlé de compétition en juin, bon, bah. Il reste qu'avril et mai avant. Hein. Attends, attends à, à, ouais, à, il y a un autre Enan Galvani, tu vois. Il a dit, euh... bon, je ne sais plus c'est quoi son nom. Konami a mis à jour la base de données eFootball ah sur Steam. Oui. Un fichier intéressant est apparu dans la liste des fichiers intitulés PES 2022 Full Game. Bon, il n'y a aucun bon, souci de production. Ouais, hein. de... <rire> <rire> genre, vraiment, <rire> full, full game pas. jeu très vraiment fini. <rire> jeu avec mode My Club à l'intérieur, tu vois. Bref, bah ça, apparemment, les qui... développeurs testent déjà des nouveaux contenus. Et c'est Khaled, je crois, qui dit ça. Euh, je ne le connais absolument Chabralède, pas le chanteur. Tu vois. Oh ça c'est <rire> du luthor. Attends je remets une deuxième vidéo Où tu dis que le gameplay de Londres est incroyable. <a un Pralède. rire> le Chabralède, il a lâche pour être fan de PS Non mais ça, ça, va être... ça, va être, ça va être hacké ça je pense qu'il y en a qui vont mettre la main Sur, sur ces fichiers là Alors, Sachant attends, que vu choses. le niveau de professionnalisme Le mot de passe est ABC en 2-3 <rire> Ça va pas être plus compliqué que ça Non, hein. non c'est eFootball <rire> <Mais>, Deux <rire> choses d'une, ça peut être euh, tout simplement un montage, tu vois, le mec, il, il y a un mec qui s'est fait plaisir sur, euh, sur euh, Photoshop. Deuxième chose, il, ça peut très bien être le vrai fichier, mais qui débloque dans, dans un an, ça veut rien dire. Ah hein ouais, c'est terrible, c'est... Ah, si vous m'écoutez pas, les gars, on va passer... Ah à non, mais je pas compris... Écoute, non, non, les gars, là, ils sont priorité... en train de parler sur le chat... Euh... Non, la priorité <rire> du temps, la priorité, ça reste quand même de sortir le jeu prochainement. Tu nous parles des versions ultérieures, je vois pas du tout l'utilité de ton intervention. j'ai pas parlé de l'arché ultérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré dire quoi <rire> Parce que c'était incompréhensible. J'ai de ça, ce, que, ce qui est sorti, là. Eh, vous êtes fatigué. Là, ce qui est sorti là sur Steam, comme quoi il y a full version... Ça peut très bien. Ça veut pas dire que ça va sortir tout de suite, même si c'est vrai que Konami a mis full version en... et que ça va peut-être être débloqué dans 6 dans, dans mois, ça veut rien dire. Ouais, à voir, ouais. Franchement, après. Oh Non, mais en fait, le truc, c'est que bon. Je sais pas vous euh, comprenez si, pas. Là, vous parle, si on Bah bon, mais si mais il pas euh, pas... déjà ils, ont, ils sont à la bourre et ils vont, ils vont poser un truc et ils vont attendre 6 mois. Ah oui, c'est ouais, possible. Mais ce bah, garton, bon, euh... il a raison, tu vois, pour faire un peu le ménage sur tout ça, il a dit on se casse trop la tête Mais même eux, eux ils rien. savent pas. Il y en a qui savent, arrêtez à ah, croire. Ah, y en a qui savent ouais. Croyez pas, il y en a qui sachent, il y en a qui sachent, croyez pas. Il y en a qui sachent trop. Non mais ouais. Je, je sais pas quoi en penser. Après, oui, je pense que mai, c'est une date plausible. Si l'e-football si, si Pro c'est en juin, fin juin, bah en ouais, plus, ce sera. Comme le dit, ce ce colère, sera sur mai, quoi. le mois de mai, c'est au printemps. Et ça, Konami mmh. eh, l'a Et il a raison en mal, fait, hein. il a dit la cam, c'est simple, faut attendre le printemps, tu vois. Voilà, il faut. Le printemps, oh. c'est quand C'est dans une semaine, non C'est vrai, exactement. Mais euh, bon, Walid <rire> Mais de quelle T'avais dit que t'allais annoncer oh. parler des trucs, t'allais sortir des dossiers. Il, il... Oh, hey, toi je vais te mute vas-y t'as envie de parler il a de vraiment muté hey, tu m'as muté oh, je enfoiré. pense qu'on a fait euh, on a fait un peu le tour de, de des trucs il y a plus rien de, de ah oui. bien croustillant euh, oh, de des... à sortir. Oh, il a reçu des grands messages ferme ta bouche il y a deux <rire> mecs qui sont derrière <rire> la caméra avec des guns oh, non, non. après orbi, orbi Orbi ce que j'ai dit par rapport au euh, mois de juin so fait que au mois de juin non, moi je l'ai annoncé, je pense que personne l'a annoncé celle-là, je l'ai du complète au mois de juin, ouais. donc ça veut dire que peut-être que le genou sortira un, petit, un peu avant, peut-être dans ces eaux-là, peut-être… Mais en tout cas, il y aura des déçus hein. Il sortira pas. Ah, des... Pourquoi il y aura des déçus il... Ah, il y aura des déçus, des gens qui pensaient qu'il qu allait sortir là au mois de mars ou… Ah, ah, ah ouais. je, je pense qu'ils avaient complètement oublié ah, ça Ah tiens, si, Mais... j'ai un, un truc à te dire ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi Enfin, euh, est-ce que tu penses qu'il y aura du changement de gameplay est-ce que tu tryhardes le jeu actuellement ou tu te dis ça sert à rien De toute façon, le jeu il va complètement changer. Parce qu'on a dis, eu. C'est moitié-moitié en fait. On a eu Kams il n'y a pas longtemps. Lui, il a dit pour lui, le jeu il va complètement changer. Kams, s'il est fou. Il ne euh... faut pas écouter ce mec-là. On écouter ce type-là. Non, non, On bah l'embrasse. Euh, je pense qu'il y aura un peu de changement. Okay. Comme, parce que moi, il m'a dit l'inverse. donc euh, C'est bizarre. En oh il ouais, est en train de oh saigner. Ouais. Il m'a dit. Euh, <rire> je te dis, hier, j'ai joué avec lui. Donc il m'a dit. Euh, euh, j'ai dit, pourquoi tu saignes Il m'a dit, euh, bah, le jeu. Il va ressembler à la version finale, c'est sûr et certain. Mais imagine, oh ouais, attends, ouais. attends, attends. Et si le jeu, il ressemble, vous menti. Si le jeu il ressemble à ça, qu'est-ce que t'en penses Déjà, t'en penses quoi du jeu si On t'avait reçu à la sortie, t'avais dit, il y a quand même des trucs bien et tout. Maintenant, après, oui, des oui, mois de oui, tronçage. Oui, a... Je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas de trucs bien, parce que moi, il y, y, y a un truc qui est, qui est marquant par rapport aux, aux, aux, autres, aux autres PES. Il n'est pas forcément est directement le dans, le, dans le gameplay. Bah c'est de... la couleur des menus que j'adore. Ah. Non, c'est que quand tu es meilleur qu'un mec dans le jeu, tu le laves. Alors que dans les anciens, les derniers e-football, les deux derniers, moi, je parle de ce, de ce côté-là, on va dire, du jeu. Ouais. Je ne parle pas de, euh, du gameplay, qui ce qu fait une passe enroulée Ça, c'est pour des trucs comme euh, Imat et tout ça. Mais moi, <rire> si je parle juste euh, du, du jeu en, en, en général, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est. Il peut être joué en, en compétition e-sport. Maintenant, il, il y a des trucs qui manquent, genre le style droit et, et, et le pressing carré. Tu rajoutes ça et moi, je m'en fiche des graphistes, j'en ai rien à faire, c'est-à-dire que je peux jouer dans n'importe quoi. Oh, attends, euh, moi, je sais que, juste que si je joue au jeu, je joue contre un mec qui est moins fort que moi, je vais en mettre 6 ou 7, tu vois. Et ça me va, ça me euh... Ah, il y a Weedens, le, le nouveau euh, Twitcher. Mais attends, là, tu vois, là, là, ce que tu dis. Tu arrives à prendre du plaisir, là. D'un côté, voilà, c'est ça. D'un côté. Je le comprends à 1000%, mais d'un autre côté, c'est triste. En fait, t'es en train de dire, j'en ai rien à faire que le jeu soit bien, machin. C'est mon dans le travail. Jeu. Mais ah c'est oui. bien, moi, je suis content que tu le dises. Bah c'est oui, mon bien. travail. Si c'était pas mon travail, je pense que tu dirais ça, j'y jouerais même pas. Parce je jouerais que, même pas, pas fait, je serais sur Rocket League ou je serais sur un autre jeu. Voilà. League, si, comme tout le monde. Mais, mais c'est ton travail. T'en as rien à faire que le jeu soit beau. T'en as rien à faire que la modélisation de la suite ou la suite, elle est photorealiste. T'en as rien à faire que son crafter Turn, il le fasse bien. Oui. Le jeu, il n'y a pas de script, les oui. mécaniques sont machin, le meilleur il gagne, c'est tout. C'est Voilà, ouais. Mais, fondant, mais pour, pour moi, ça en dit beaucoup sur euh, le, le virage qu'a pris Konami ces dernières années. Oh oui, Dan troll, il dit, euh, dit j'ai la, il dit il la date la... de sortie de la fin de vidéo. Ah du temps, tu m'as mute Mais non, j'étais pas mute. Ah là, ouais, putain, grave, Alors tout à l'heure, je pensais que j'étais mute, terrible. Il est au coin. Ah ouais, j'ai reçu une balle perdue quand il parlait de s'enrouler. <rire> non, comme si ouais, moi je pas suis pas comme vous, tu vois. Moi je vous aime vraiment, les amis. Je suis pas comme vous à tout le temps vous acharner sur moi. Moi je suis toujours ouais. à vous défendre. Ah, voilà. il chouine. donc jamais je te muterai. C'est beau. Après le, là pour revenir sur la date de sortie, bon, il ya Widens qui troll. Je pense qu'il l'a pas personne à la date de sortie et je pense même, même honnêtement, je pense honnêtement, même même dans les bureaux, je pense que la date de sortie, je pense qu'ils ont une zone, je ne sais pas. Ils ont, on va dire, une fourchette à peu près. Je... Ça se trouve, ils n'ont même pas de jours bien défini. Vous savez que du jour au lendemain, on peut avoir un éventuel report. À voir. J'espère juste que oh, là, la version que... qui sortiront... Imagine, Walid <rire> ah, ouais. Si ah, juste... ah ouais, juste... J'espère juste que la version finale, euh, elle sera bien, tu vois. La limite maximale, c'est le jour Après juin... Bah ça y est, y la saison est finie. Et de toute façon, les contrats, ils se finissent. C'est pas possible après juin. après juin, je te le dis, ce n'est pas possible. Les contrats se finissent. Et, Et attends, dans parce tout, que tout, moi, pas possible. ce qui m'inquiète, c'est que je pense que contractuellement, ils sont obligés de faire l'e-football pro. Ça veut dire que ça se trouve, ça va les forcer à sortir le jeu. Euh, bah, forcément, euh, plus tôt que ça se trouve, le jeu il va sortir, il va être encore claqué. Parce que ça se trouve, ils ont. tu vois, ça ils, ils ont fait quoi pendant des mois ils ont fait quoi pendant des mois Ils sortent des calportes, Ils sortent des Castlevania. Ils n'ont pas le temps. Ils sortent des défis à mettre un but ou je sais pas combien à chaque fois. Arrête, le défi il est incroyable. Il est trop dur. Il des pas mal. Les sondages, ils m'exterminent. Ah ouais, les sondages. Vous aimez bien, Kimi Chaque année, c'est de pire en pire. Tu préfères Kimi ou tu préfères Respectez un petit peu, messieurs. Non, non, moi, je ne respecte pas ceux qui font du travail comme ça. Et donc, Après, du bien. coup, là, la sortie, frère, je suis mort. Parce que tu dis ça, mais le dernier tweet de Konami, c'est pas ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ils ont tweeté là sur un. un Alors, nous avons du coup. Votre Konami, c'est l'équipe entière ah. du Bayern. Ah, bravo! À <rire> ah, respecter un petit peu, les gars. Ouais. On ouais, est es sérieux. On peut juste rappeler quel club arrive en fin de contrat en jeu Parce que. On, tu on, on les a cités tout à l'heure, non ouais, ah Luther tu peux les rappeler vous êtes pas sérieux. Je le tu Paris. le connais pas de tête? Bah, Bayern, Juventus, Manchester United, Arsenal. C'est quand même euh... ah ouais c'est pas rien, ouais. club énorme. United, non, je pense pas United, c'est sûr. Bah apparemment. United? Ouais. Leur... C'est pas 2023 autre comme ça? Non non, apparemment ce serait euh... peut-être qu'ils se trompent pas, hein, mais euh... qu'on n'a pas de jour Il connaissait un peu ces données-là. Bien sûr United. Peut-être Arsenal, peut-être. T'as dit Arsenal? Celtic Arsenal. et Rangers aussi d'après. Celtic peut-être. Mais... Celtic, mais... je pense. Celtic et Rangers, ouais, il en a parlé tout à l'heure. United moi ouais, ouais. ça m'étonnerait, moi que ça soit ça s'arrête ouais. là en 2022. Ah. Bah c'est ce qui. Après ça peut-être a peut été renouvelé hein. <rire> bah après United ça fait pas longtemps. <rire> non parce que il... ouais, justement ah, ça United fait pas longtemps. United, il, et, ils ont signé sur 5 ans je crois ou. Ouais. ouais, ouais euh... après, il me se semble qu'ils ont la signé la un long contrat. Ouais. ouais bah résilier le contrat les refs hein. Euh, euh... <rire> non, on sait pas un gros. Non bref. En fait, c'est le flou et à chaque fois, je pense que c'est ça qui, qui tue encore plus le jeu. C'est que le flou, ça peut être hypant, etc. Comme pour UFL, on n'en sait pas trop, mais on est hypé. Mais à un moment, trop de flou, tu vois plus rien. Ça <rire> y est, un brouillard constant. C'est en fait. ce que tu dis. Et il y a Super SuperJP qui demande une rupture de partenariat, c'est possible Oui Dortmund. Ah oh là, la, la petite histoire de Dortmund. Raconte, j'adore cette histoire. Raconte. Ah, Franchement, je vais la est... résumer. Très brièvement. Ouais, je crois il manquait un an de contrat, si je dis pas de bêtises. Et pro PES dans le chat, je sais qu'il y en a forcément qui ont un peu l'info. Je sais pas s'il leur restait un an ou quoi Dortmund, mais ils ont ils ont rompu un peu. Euh... Ils ont rompu un peu, tu vois le. Enfin, ils ont rompu leur contrat avec Konami, il me semble. Mais c'était pas longtemps après que, en plus, ils soient. Et annoncés. La problématique, c'est qu'ils ont trollé un peu ça sur Twitter en mode ouais, euh, on rejoint FIFA hier ou quoi et. C'est un peu la honte, tu vois, de te faire un peu troller par un club de football officiellement aux yeux du monde sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus c'est quoi l'affaire exacte, mais je sais qu'il y avait un tweet un peu polémique de la part du club du Borussia Dortmund. A voir les gars, on va essayer de chercher l'info. Ça peut, ça peut être cool d'en parler. Et ah, tu imagines tu... Toi, Riles, tu, tu... Ouais C'est intéressant. Riles, il a dit, je pense que Manu va passer chez Yé, vu qu'ils ne seront pas partenaires de Chelsea à cause de... Vous savez quoi ah ouais. Ah. Après, est-ce que le laps de temps le permet Franchement, les gars, ça c'est des trucs qui nous, dé... Moi, en tout cas, qui me dépasse à titre personnel. Tout ce qui est licence partenariat contrat bah, on attend les articles officiels, en vrai. parce hein. enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est que il y a quand même de grandes chances que de gros partenariats se renouvellent pas. Et mmh. alors, sachant qu'il y a des clubs qui ont signé pour cette année, notamment des clubs italiens, et j'avais relayé un article ou en Serie A. Notamment, euh, ça a râlé parce que leur club, ils n'ont pas d'exposition. Ceux, ont... Ceux qui sont en partenariat exclusif avec eFootball, football, depuis septembre, ils ont zéro exposition sur les jeux de foot. Et malgré tout, ça leur fait quand même une bonne pub. Donc, euh, ouais, et Juste les gars, excusez-moi parce que c'est demandé dans le chat, Luthor. Euh, J'ai retrouvé un petit article, enfin, je vais vous lire vite faire un petit paragraphe. Euh, C'était PES19 du coup Konami et le Borussia Dortmund disposaient d'un partenariat permettant d'utiliser le logo, les joueurs, ainsi que le stade du club dans les produits Konami jusqu'à juin 2020. Or, cet accord a été prématurément rompu par le Borussia Dortmund. Dès lors, Konami n'utilisera pas le logo, les joueurs, ainsi que le stade de la formation allemande dans Pro Evolution Soccer 2019. Et du coup, ils avaient tweeté, je ne retrouve pas le tweet, s'il y a un frérot qui peut retrouver le tweet, même après hein, sur Twitter, nous taguer, ce serait trop cool. Et bah, et bah voilà, messieurs, un live, un live encore une fois très intéressant, très sympa. Hein. Walid, euh... comme d'hab, bien sûr. Walid, toujours euh, très bon client. Hein. On essaye, hein, on essaye. Hein, c'est ah. pas facile avec ce jeu. Hein. C'est vrai, hein? c'est vrai, c'est vrai. Ça oui. y est, déjà fini l'émission, mon ami, là. Ouais, 20 oh, heures, 20h30, les copains. Hein. Incroyable, la Ligue des Champions après. Il y a la Ligue, ouais, des, Champions. La demain, Ligue des Champions. Demain, il y a Monaco. Monaco Braga, Dagé. On, on espère une remontada bien comme il faut. On espère faire le taf. Hein. Match il y a eu quoi C'était 2-0 Ouais, ah. c'est ça. On espère une petite remontada tranquille. Par rapport à Walid, du coup, euh, voilà, il y a eu pas mal de questions. Il vous a un peu renseigné. Walid, en vrai, tu as dit un peu ce qui se passait. Il y a des projets qui sont en cours. Ouais, est-ce que tu as un peu de annoncé, euh... Walid. Je pense que là, on va commencer à essayer de liver -er un petit peu, que ce soit sur eFootball et un peu de FIFA. Oh. Avec un vrai setup ça, ah, met, ça met un peu de temps, et là le vrai setup wow. c'est fini, le, le mur cool. bizarre avec le message bizarre derrière et tout ça. Là on va live avec un vrai fond vert et tout ça. Euh, on va commencer peut-être je pense dès vendredi, bon ça sera pas chez moi, ça sera chez moi, le temps de recevoir tout. Et euh, ouais c'est important, va, et début, pourquoi euh... pas, euh, et pourquoi pas, je l'annonce parce que <rire> ouais, c'est pas, pas officiel, on l'a pas encore vu avec Monaco et tout ça. Oh là, dinguerie, Mais moi j'aimerais faire un, un, justement un petit tournoi, euh, même sur cette version-là euh, du jeu. J'en ai déjà parlé avec, euh, avec quelques têtes euh, Moi, de la je... communauté pe... Pe... E Football. Moi, je pousse faire un dans ce temps hein. Histoire d'animer un peu le truc. Parce que... et, et même, ça permettra peut-être à certains joueurs de, euh, qui n'ont pas de contrat actuellement de, de se faire euh, repérer. parce qu'il ah, a pas de Il n'y hein. a pas de lobby. Tu fais comment pour faire un tournoi Offline, offline. Ah non, c'est pas là. Ah. On offline. Ah, ouais. ah oui, On fait les choses en grand ou on ne les fait pas ah, non, en, fait, en fait, clairement, les gars, clairement, on ne peut pas attendre eFootball. Euh, Il voilà, y aura forcément une compétition cette année. On espère avec l'AS monaco et Walid pouvoir concourir et y participer parce que voilà, est, on est l'équipe la plus titrée dans, dans, ce, dans cette ligue-là. On va y, y avoir on une compétition bientôt, euh... normalement, des qualifs de pour une compétition. On en parlera Oui, ouais, On en parlera, il y a l'ISF il ou... y a même une autre compète qui arrive. Mais en tout cas, nous, avec la monaco et Walid, on a vraiment envie de fructifier, enfin de multiplier des activations, de multiplier pardon des. Voilà des, des vrais, des véritables actions, que ce soit des tournois, que ce soit des lives. Walid, c'est un joueur qui touche à énormément de jeux de football, même sur FIFA. Hein, il est en élite, à enfin, énormément il... de jeux de football. Il y, a, a il y en a deux, frérot. Hein, on va essayer d'être plus football. actif. Hein. On, on, on, on twitchait non. un petit peu. J'avais twitché à un moment donné, même avec Soso, euh, au mois de janvier sur FIFA. D'ailleurs, dédicace à lui euh, qui partira en juillet en, en Égypte, qui va s'enfuir. Mais euh, même, au final, on, on, on, on, on a créé notre chaîne. On, on a créé notre chaîne au mois d'août. Et on devait faire du football à cause de ça, on va on va peut-être jamais euh, <rire> faire de ouais. vidéo correcte dans le jeu, lui et moi, tu vois, parce que lui partira peut-être ou le fera à distance, je sais pas comment on fera. Ouais. Ah, il part s'installer s'installer là-bas oh il part bah, euh, directement, euh, bah, il repart en fait comme c'est un professeur, il va être détaché avec oh, l'académie On sait partir en ouais. vacances, c'est stylé. Ouais. Il y a, il juste qui nous dit demander à Durandi de bah créer des serveurs pour qu'on fasse un tournoi non officiel. Ouais, on est à un, capable un... d'ailleurs. Ouais, mais mais... Tu à nous Monaco, on peut faire ça. On, euh... on va sauter. Non, non. mais après, après honnêtement, non, on fera pas des trucs comme ça, hein, jamais de la vie. Mais honnêtement, il y a pas mal, il y, y a pas mal de trucs, pas mal de, de petits. Euh, on a des projets. De événements entre guillemets. Il y a des projets, que ce soit des, de la compétition, des trucs un peu plus euh, communautaires Parce qu'en fait, la force de la communauté, enfin de PES pour moi, ça a toujours été la communauté. Ah, la la communauté limite, elle est au-dessus du jeu. Il y a une communauté de fous malades que. D'ailleurs, je vous salue absolument tous. Regarde, là, on est 80-80. On a toujours fait des trucs, et moi, j'ai vraiment hâte, quand même, parce que malgré qu'on, voilà, on rigole un petit peu. Il y a un peu de troll. C'est toujours bon enfant. On espère tous au fond de nous que la version 1.0 puisse arriver bien comme il faut. Ouais. Et avec l'AS Monaco, on est dans l'anticipation. On, vra... on est vraiment, et on ne peut pas en parler, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout simplement. On, en... on est dans des process, justement, que ce soit des compétitions, que ce soit vraiment des trucs d'interaction avec la communauté. On est en plein dedans, on bosse sur pas mal de projets. On espère que ça puisse aboutir et, et qu'on ait enfin cette version 1.0. Oh, ce, ce sera ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin. Je... Je... <rire> Euh, Ali, ton petit mot de la fin. Euh, moi, euh, euh, pff, vive, vive le vive football. Le catch, vive le catch. Vive le, vive le catch, euh, voilà. Vive le catch. Il, y a -il <rire> une section catch. Euh, à, à Je jure à l'AS Monaco, Monaco j'en serai la, la tête d'affiche, j'espère. <rire> oui, Ali, as un petit, un petit mot Merci à tous euh, de m'avoir euh, accueilli encore ouais, une fois. Toi, Je suis toi, toujours content de, de, de, de venir ici. Merci aux. Aux millions, aux, aux milliards de fans yeah. d'e-football de qui, qui nous ont regardés aujourd'hui. Euh, on espère euh, revenir très rapidement avec euh, du contenu, euh, des événements, un maximum euh, d'espérer faire quelque chose, d'avoir quelque chose pour en pouvoir en faire quelque chose. Ça me manque de et... commenter l'e-football pro. Ça, me manque. Ah, ça nous manque aussi. Hein. On espère que ça reviendra ah, rapidement dernière. et essayer de continuer à, à briller euh, avec les couleurs de l'ASM et maintenant de vous faire briller vous aussi, parce que vous faites partie de ah, l'ASM. Évidemment. C'est beau. Quel got exactement, Widens. Messieurs, c'était mardi débat, un mercredi. Comme d'habitude, on se retrouve tous les mardis de 19h à 20h30. Mais des fois, ce sera le mercredi, parce qu'à cause de la Ligue 1 notamment. En tout cas, nous, on est là. Merci d'être présents, les copains. On vous souhaite Merci une beaucoup. très bonne soirée. Et du coup, allez, Monaco pour demain. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée. Allez.